Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Mardi Débat, Mardi Débat, c'est tous les mardis sur cette chaîne de 19h à 20h30. Oui. Comme d'habitude, avec qui comment ça va Idécoun Salut Luthor, salut tout le monde, salut le chat et euh, salut à, notre très cher, à nos très chers invités. Ah, c'est vrai, et Bah d'ailleurs nos invités, Serials Pro et Monsieur Quinton, bienvenue les amis, merci d'avoir accepté notre invitation. plaisir, un plaisir, plaisir d'être là. On a parlé en même temps. Ouais, <rire> vrai, je crois. Ouais, Monsieur Quinton, du coup, c'est sa deuxième fois. Et on a notre ami Series Pro. Du coup, c'est ta première. Hein, bienvenue à la maison, bienvenue à S Monaco. C'est ça. Genre, le gars, il croit qu'il est sur le rocher, alors qu'il est avec son mur blanc juste chez lui, tu vois. <rire> bah, moi, je reviens. Je, je suis pas loin, moi. Je suis de la Nice. Je suis de Nice, euh, donc. Je suis... Ah bah, ah, euh, vous, vous êtes… Bah, êtes euh... C'est un délire. Ah, on n'est pas loin ah, du on, tout, on tout alors. On a deux Niçois avec nous. Bon, normalement, c'est un peu les ennemis, les Niçois. Que... On va pas se mentir hein. Mais euh, normalement, c'est un peu les ennemis, mais, mais vous, on vous aime bien, ça va. <rire> Donc, bienvenue dans ce nouveau Mardi Débat. Bah, ce soir, les gars, le, le thème, il va être simple. Hein. On va parler surtout bah, des jeux de foot, bien sûr, et de la simulation et de l'arcade. Parce qu'en ce moment, ça fait beaucoup de débat. C'est toi, d'ailleurs, euh, Imad, qui as eu cette idée de débat. Ouais. Bah, par Donc, rapport à un tweet, en fait, tu vois, parce que c'est vrai que depuis... Ça fait un moment, en fait, en fait que, que c'est dans ma tête... Ces notions à chaque fois de simulation arcade, je voulais grave qu'on en parle et je sais que Serials avait réagi on a discuté par la suite. Du coup, je me suis dit qu'il qu nous fallait, il a tout de suite accepté, il était pire que chaud, d'ailleurs je t'en remercie. Et, <rire> et, du coup, et du coup, il y a agissait Monsieur Quinton qui est un ultra expert par rapport à ces notions-là, il les a notamment pas mal expliquées sur sa chaîne YouTube. Et du coup, voilà, bah, je suis super content que vous soyez là les gars encore une fois. Ouais, exactement. Bah, écoutez, Merci. je vous... Je vous propose qu'on qu attaque directement par le vif du sujet. Comme d'habitude, l'émission sera séparée en trois parties. La première partie, les dernières infos de nos jeux de foot. La deuxième partie, le débat, la bagarre. Et la troisième partie, on répondra à toutes les questions du chat. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à surtout les garder pour la dernière partie. Mais vous avez bien sûr le droit de participer dans le chat, hein, évidemment. Donc euh, bah, je vous propose qu'on parte pour les dernières infos. Et on va avoir besoin de votre avis. Serials et Monsieur Quinton, c'est parti Alors, les dernières infos, eh ben euh, pour une fois, j'ai envie de dire, hein, pour une fois, il y, euh, y a pas mal d'infos. Il hein. y a pas mal d'infos cette semaine qui, euh, qui sont apparues sur les différents jeux de foot. Eh ben je vous propose euh, qu'on attaque par un petit jeu qu'on connaît plutôt pas mal. On va attaquer direct, ça va être, euh, ça va être piquant déjà. Monsieur Quinton je me suis échauffé avant le live tu t'es échauffé j'ai mis <rire> ce magnifique tweet des copains de konami France alors il y a deux Allez. actus. il y a deux actus cette semaine je vois il, il m'a dit rigole il y a deux actus cette semaine la première c'est le season update hein. season update sur euh, ps 2021 mobile donc on en a tous les deux parlé sur notre chaîne qui est un petit peu bizarre on va pas se mentir euh, bon déjà euh, je sais pas c'est pour pour résumer vu que le eFootball football est repoussé euh, à, au printemps, l'ancien bah, euh, PES 2021 mobile et console, bah, sur mobile, ils se sont dit tiens, on va faire saison update, donc euh, les transferts et les nouveaux maillots, mais pas sur console. Euh... D'accord. Qui veut okay. Qui découle, tu veux euh... Oh, euh, Je savais qu'elle allait m'interroger direct. Très simple. <rire> je pense qu'en vrai, les gars, tout ce qu'on se dit par rapport au, au fait de. De consacrer, on va dire, beaucoup de, je ne vais pas utiliser le mot investissement, mais on va dire beaucoup de travail ou même de contenu pour la communauté mobile. En fait, on y est. Je pense qu'on va toujours privilégier peut-être les joueurs mobiles. Et là, on le voit assez concrètement. Je ne sais pas ce qu'en pense, M. Quinton. Ouais. Mais, et, et toi d'ailleurs, mais pour moi, honnêtement, la trajectoire, c'est le mobile. Quoi. Bah ouais, euh, M. Quinton bah, c'est la preuve, hein. rien, à, rien à rajouter. Il hein. euh, je, je... Enfin, y a beaucoup de joueurs qui attendaient une season update pour euh, la version console, elle ne viendra pas, sauf si Konami décide de la sortir, mais j'y crois pas du tout. Donc euh, bah, on a bien la preuve là avec euh, cette décision que la priorité est donnée au mobile. D'ailleurs, euh, l'excuse donnée par Konami, c'est que c'est trop compliqué à faire sur console. Moi, personnellement, je n'accepte pas... Cette excuse, parce qu'il y a des modeurs qui arrivent à te le faire en, en deux, trois, deux temps, trois mouvements. Bref, c'est leur choix. Après, on n'a on on, on pas le choix de le respecter. C'est leur choix. Voilà. <rire> non, mais c'est vrai. Désolé, on n'a on pas, pas. Ouais, pas, <rire> <On> pas, <rire> pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. La deuxième info PES de, de, de cette semaine, c'est bah, euh, du coup, il y a quand même des choses sur console. Ils nous remettent euh, notamment le match matchday. C'est la petite compétition et ils nous remettent surtout ouais. des packs parce que quand même, il euh, faut quand même gagner de l'argent. Voilà, <rire> c'est euh, ouais, ouais, ouais, la réalité des choses. Voilà, des, quelque chose à rajouter les mecs sur eFootball euh, e bah, ils, ils font pas de season update, ils mettent pas à jour les transferts, ils mettent pas à jour les maillots, ils mettent pas à jour les promotions, relégations des clubs, mais par contre, ils nous incitent à payer pour acheter des, des, des, des joueurs légendes, et il me semble en plus que les pièces MyClub vont arriver à expiration très bientôt, ouais, donc c'est un peu bizarre, euh... ouais, en, je sais pas, bon, bah en décembre, du coup, donc je comprends pas, ils nous incitent à aller sur MyClub pour payer, mais ils se sont pas dit, ah merde, on a oublié que les... Pièce My Club arrive à expiration là. C'est euh, compliqué, à... ouais. compliqué à. à Complicat. Je. Je sais pas non, quoi dire. Perso moi j'ai rien à dire honnêtement. Ouais voilà. on va... Je propose qu'on s'arrête. <rire> <Je rire> <propose rire> qu là pour pas être désobligeant les amis. <rire> ça a l'air <rire> compliqué. Hein. <rire> voilà. On est bien sur FIFA quand même. T'inquiète pas tu vas, même avoir euh, <rire> tu vas avoir de quoi commenter dans l'actu euh, de FIFA. On est quand même plutôt pas mal. moi après j'ai joué un peu à PS en plus ces dernières années j'ai joué quand même. J'ai fait les débuts d'année. Hein. J'ai fait les deux derniers débuts d'année sur les ah. deux derniers PES avant celui-là. Ah, c'est enfin, les... e-football maintenant. Donc ouais. euh, voilà, mais euh, mais c'est vrai qu'au final, des fois, j'arrivais à prendre mon, mon pied sur, sur, sur ces derniers PES. C'est donc... ah, dommage. Euh... Voilà. dommage. Ouais. Euh... Mais ce qui est dommage, ouais. surtout par rapport à ces infos, et on clôturera le sujet, euh, c'est le manque de, de transparence. En fait. Moi, je préférerais presque Konami nous dise écoutez, on va donner la priorité au mobile euh, pour telle raison ou même sans donner de raison mais ils le disent mmh, pas ouais. donc euh, c'est ça on est là on comprend rien en fait ce qui se passe je rappelle quand même que cet homme au dessus là c'était le premier qu'avait quand, quand les premières rumeurs d'e-football le premier trailer je crois que c'était même au mois de juillet quand euh, l'espèce de bt est sortie idekun il t'avait dit ils vont miser tout sur le mobile moi j'y croyais pas je disais non c'est pas possible bon pour une fois tu avais mmh, raison euh... tu vois je te donne raison Comment ça pour une fois bah, Honnêtement, il ne faut pas être un génie. La bêta, elle est sortie un peu de nulle part. Moi, j'avais dit à tout le monde, OK, tu as le cercle en bas des joueurs, comme sur la version mobile qu'on avait déjà testé avant. Euh, je trouvais que même que graphiquement et au niveau des mécas euh, des joueurs, des, des, des différents déplacements, mm. on avait énormément de similitudes mm. avec le jeu mobile. Et en plus de ça, le, les menus, les menus enfin, la façon hein. de présenter les menus, je suis désolé. C'est du tactile mobiles. à la manette. Et tu avais, et avais euh, des ouais. mecs qui me disaient « Ouais, mais non, Koun, tu trompes complètement. » Bah si, les gars, prenez le jeu mobile, mettez-le à côté de votre télé et comparez, j'invente rien. Et bon, là, c'est la trajectoire à avoir, hein, parce que bon, on, on est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri aussi que PES revienne, que eFootball revienne avec… Euh, du contenu avec des trucs de ouf en fin d'année prochaine ou je sais je ne sais pas quand fin de siècle après, prochain après on peut aussi et ça je m'arrêterai là peut-être hein, je sais pas se dire qu'un jour bah en vrai il y aura uniquement uniquement du mobile tout simplement uniquement du mobile et peut-être dans un futur proche aujourd'hui on ne le sait pas et bah on est on était sur e-football qui est très très compliqué on va passer sur un jeu qui lui nous donne quand même de l'espoir c'est c'est ufl hein. UFL, là, par contre, bah il y a de l'actu. Alors, ils nous ont annoncé deux choses cette semaine. La première, c'est que le gameplay serait révélé au mois de janvier. Donc, ils nous avaient annoncé qu'au mois de novembre, ils nous annonceraient quand ils nous annonceraient le gameplay. Donc, là, voilà, ils ont respecté janvier 2022. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que vous, vous en pensez. Euh, Serial, par exemple, toi, c'est un jeu que, que tu attends quand même, même si tu es fan de, de PES ou euh, de FIFA ou euh, moi j'attends de voir, j'attends de voir parce qu'après, ça va être un jeu qui a, qui a été dit purement compétitif, hein, de, je, je crois qu'ils ne vont pas mettre beaucoup de modes de jeu ou de choses comme ça, si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'il y en a deux euh, nouveaux jeux de football qui vont arriver, je crois que ça va être du pur compète. donc à voir ce qu'ils vont nous proposer en contenu, parce qu'il n'y a pas que le gameplay qui compte, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait, parce que ça va amener un vent de fraîcheur, parce qu'on joue tout le temps au même jeu depuis maintenant pas mal d'années et ça se ressemble au fur et à mesure, donc... La concurrence, c'est ce qui rend les choses meilleures, donc c'est top. D'ailleurs, justement, sérieux, tu fais bien de le dire, parce que tu as beaucoup de mecs sur FIFA depuis des années qui demandent justement de la concurrence, euh, d'ailleurs chez mmh. PES à chaque fois. Nous, on aimerait bien que PES propose le ben, et etc. Peut-être qu'UFL finalement, va rallier en fait, les deux communautés. Tu vois, il va se passer un truc de ouf. J'en sais absolument rien. On va danser tous main complexe, dans la main hein, on verra, hein, mais... sur une mais mais musique entraînante. pas. Ouais, on sait pas, on verra bien. Alors, en tout cas, ils, ils ont cette ambition-là, UFL, euh, je le ressens très clairement, Goals aussi, même si c'est un projet plus lointain, ouais. euh, mais plus ils ont plus. cette ambition-là, et au niveau communication, c'est pour moi sans-faute. Pour C'est vraiment, euh, ils tapent juste. Et euh, pour ajouter euh, encore une petite info par rapport à, à UFL, au mois de décembre, normalement, on va avoir le reveal du cinquième club partenaire et d'un nouvel ambassadeur. Ils avaient dit qu'ils allaient euh, reveal un joueur ambassadeur, un club partenaire jusqu'à la fin de l'année. Donc, on peut attendre encore un club et un ambassadeur au mois de décembre. Bah, très cool. Bah, mmh. Je ouais. pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire qu'on aimerait bien un club français. Hein. Donc, ouais, euh, ce, serait ce serait vraiment euh, très, très bien. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute au niveau des clubs qui choisissent. C'est des clubs à chaque fois avec ouais. une grosse renommée dans leur pays. Peut-être moins au niveau international, mais les quatre clubs dans leur pays, voilà, euh, ils sont très, très connus. Donc, euh, bon, bah, écoutez, euh, la, la suite au, au, prochain, au prochain épisode. Hein. On continue. Non, mais c'est très bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. De toute façon, euh, ça fait du bien aussi qu'il y ait un peu de fraîcheur dans les jeux de foot, on ne va pas se mentir. Euh, on va attaquer à, à, à ton jeu, Serial hein. Il y a quand même plein d'infos, encore une fois, sur FIFA. Euh, il y a eu le Black Friday qui est arrivé avec euh, notamment ces cartes-là, les joueurs signatures. Euh, Rapidement, si tu as quelque chose à dire par rapport à ces à signatures, il euh, y a, quand même du, y a <rire> la, du lourd. La promo des rats, on l'appelle, la, des, rats, des rats de fut. <rire> C'est-à-dire, ils ont mis les joueurs que les joueurs fut adorent Ben Yeder, Renato Attal, qui sont là depuis X années, qui me rendent toujours aussi fou, mais qui sont toujours aussi forts. Donc euh, voilà, c'est une promo qui je pense qui a été euh, pas mal accueillie, pas mal accueillie. Avec, euh, un, avec notre, euh, notre Ben Yedder, euh, bon nous euh, voilà, Ben Yedder, Mais d'ailleurs, hey, euh, hey, euh, c'est pas le seul c'est pas le seul soit... ouais, Voilà, justement, j'allais en parler. Gelson Martins qui lui est récupérable en DCE. Donc ça avec la Best of Team of the Week, il y avait la 1 et la 2. Là, au niveau de l'achat-revente, on avait eu Tips et, et uh, Dotsigno. Bon là, tout s'est cassé, cassé la figure au niveau des prix, mais il nous l'avait annoncé si on les suit notamment. Donc euh, voilà, Jelson qui a une très belle carte, je sais pas ce que tu en penses, bah C'est surtout que ça court vite, après ça dépend comment tu veux t'en servir, parce que si tu veux t'en servir dans l'axe ou le faire piquer, c'est un peu plus compliqué. Je préfère un Di Maria qui a plus de finition, peut-être parce qu'il est parisien aussi. C'est peut-être ah, comme ça. Okay. <rire> Mais, euh, non, voilà. Alors faut... Mais niveau finition, c'est un peu, un peu léger. Il faut quand même préciser que FIFA, quand ils sortent des cartes comme ça, ils prennent toujours, euh, je vois dans le chat, ça, ils prennent toujours des joueurs qui sont, c'est pour ça qu'on retrouve tout le temps les mêmes, des joueurs très populaires que ouais. Benzema, Ben Yeder euh, Renato Sanchez par exemple Tu les retrouves tous les ans, ils ont toujours des cartes spéciales ouais. Toi euh, monsieur Quinton, j'ai l'impression que FIFA a, Ça y est, a, ça ouais, décroché la caravane Ouais, ça fait un, un mois et demi Que j'y joue plus du tout alors que j'avais joué, euh, joué tous les jours en fait euh, Et là, je sais pas, je suis arrivé À un moment de la saison où euh, j'arrivais pas À monter en division 4, j'étais bloqué en division 5 euh, Et euh, le jeu me fatiguait en fait. C'est-à-dire que j'étais J'étais fatigué à la fin d'une heure de foot. J'avais mal à la tête. J'étais crevé parce que ça va trop vite pour moi en fait. J'ai plus l'âge. Et puis là, avec Donc... la dernière mage. Euh... Voilà et puis voilà, j'ai subi la dernière mage, etc. Donc euh... je me suis bien amusé pendant un mois, mais c'est bon. Toute l'année, je peux pas. Je suis, j'ai plus l'âge, j'ai l'impression. Ça Ima... va trop vite. Imad, toi, tu joues beaucoup. Ton ta petite analyse là sur l'évolution du FIFA rapide. Hein. On va pas faire. Ouais. On en parlera dans le débat de toute façon. De toute façon, mmh. comme je t'ai déjà dit, Luthor, en vrai, moi, j'ai arrêté, tu sais, cette perception de full tryhard, en mode, je veux à chaque fois, tu sais, saigner pendant des heures et, tu sais, et du coup, chercher à chaque fois les petits défauts. En vrai, moi, je prends les jeux comme ils sont. Je prends leur force, leur, leur faiblesse. J'y fais abstraction et je suis pas en mode voilà je perds je m'en bats les reins j'aime bien créer du contenu j'aime bien proposer des choses etc avec les gens je le prends comme ça je lance mes games j'aime bien skiller j'apprends énormément de gestes techniques à chaque fois sur Fifa il y en a trop c'est un délire il y a plein de de, de combos génie, géniaux vraiment et puis en vrai Luthor, temps ouais moi j'aime bien franchement c'est voilà euh, bien voilà. sûr le mec où, de dire, ouais, mais si, ça va trop vite, le gameplay, simulation arcade, blablabla, ah, on va y venir. Mais moi, je le prends tel qu'il est, c'est ok, je me prends pas la tête. Je pense que il faut se détacher parfois de ça. Et moi, ça fait maintenant quelques années que j'arrive à me détacher. Je prends les jeux comme ils sont et, et let's go, quoi. Par contre, tamam. je pense que le jeu, de mon côté, mériterait d'être lancé sur euh, le mode saison. Euh, parce que fut, comme j'ai dit, ça va trop vite maintenant. Mais euh, je pense que le mode saison, il y, y a moyen de prendre du plaisir. Parce que mmh. c'est quand même bien différent au niveau du gameplay. Serial, toi, juste pour que euh, nos spectateurs te connaissent un peu plus. Tu es 100% online ou tu joues aussi offline Je joue zéro offline. Zéro okay. offline sur FIFA. Je suis vraiment à 100% fuite maintenant depuis au moins ouais, 4 ans. 4 ans, ça fait du 100% fuite. Ça ouais. Après, euh, le, le mode saison il est cool aussi, hein, comme je le dit. Après, ça manque de contenu, je trouve, extérieur. Et ils mettent en avant presque que leur mode fuite de la part de FIFA et pourtant il y aurait des choses à faire notamment club Pro, euh... les autres modes ah, club bon, euh... j'aimerais bien un, un, truc un truc à la touquet un truc à la touquet où il mélange tout c'est à dire que tu as une espèce de ville et tu peux aller en club pro tu peux aller en fut tu peux as ta carte à hein. j'aimerais beaucoup un mode complet avec volta qui devrait être intégré à fut depuis le mmh. début je ouais. me dis que ça devrait être intégré à fut ouais, enfin, euh, c'est des trucs qui amèneraient vraiment beaucoup de fun beaucoup de plaisir parce que là, le problème, c'est que sur FUT, euh, hormis Tryhard, il n'y a pas grand-chose. Et c'est un mmh. peu compliqué. Et encore, mmh. euh, je trouve mmh. que cette année, Tryhard avec le FUT Chambre chelou, c'est différent. C'est vraiment euh, différent. Euh, on continue avec les dernières infos. Cette fois-ci, on va parler de notre club. On va parler notamment des qualifiers Global Series avec euh, Mino et Redzia. Bon, là, euh, Hidekoon veut… Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé Parce que malheureusement… On n'a pas bah... eu des bonnes perfs, on va pas se mentir. On va ouais, dire forcément, on s'y attendait. Enfin, on attendait à mieux avec les joueurs, forcément, on s'attendait à mieux pour ce premier qualifier. Après, honnêtement, moi, je ne fais pas d'analyse, on va dire, ultra précise sur, tu vois, sur cette première contre-perf. Enfin, je vais utiliser ce mot-là, mais bon, les, gens, jou les joueurs sont concernés. Mais parce je rappelle bien, quand même, euh... les résultats, ils ont. Euh, Redzia, il s'est arrêté au tour. Euh... Round 4, je crois, et Mino, je crois que c'était juste avant le dernier, un truc comme ça, je me sens ouais. que c'était 6-7, peut-être, 6-7. En tout cas, ils n'étaient pas au jour 2, et euh, bon, il y a 4 euh, qualifiers en 1v1. Là, on reprend directement, jeudi vendredi, avec les pré pour la e club Samedi, dimanche, à la e-Champions League. Euh, on a bientôt aussi le, le 2v2, euh, le pur 2v2 qui arrive du 8 au 12. Il y a énormément d'échéances. Ah, sur FIFA, si si si si ouais, si il n'y a pas le temps de dormir. Sur FIFA, il n'y a pas le temps de dormir. Moi, je suis ultra confiant par rapport au potentiel, par rapport au travail, à l'investissement qui est fait avec les gars. Du coup, euh, non stress. Toi, Sarielles, euh, ta structure aussi, elle a de très gros joueurs. Il euh, y a eu quoi comme résultat à ce qualifier et oui, Il y a eu de belles perfs du hein, côté Atlantic Wave. Euh, on a eu euh, uniquement Payne qui n'a pas passé le jour 1. Après, on a eu Sneaky qui, a, qui on va dire, peut-être un peu surperformé, qui a, en tout cas qui s'est mis au niveau de ses joueurs. Donc ça, c'était assez oui, incroyable. Ouais, top, euh, top 64. Un big up à mon Sneaky Donc, hein, qui est toujours incroyable. Euh, toujours incroyable, toujours au top. Et euh, du coup, euh, il y a eu… Euh, alors après, niveau, niveau résultat exact, je sais qu'on a eu un top 16 de déchets, si je pas de bêtises. Euh, logiquement, j'essaie de les récupérer en même temps, hein, je vous le dis. Oh, ah, euh, c'est… Mais je sais que voilà, il y a eu des il y a eu de bonnes perfs. Il y a eu de bonnes perfs. Et avec des pro-points récupérés, c'est ça qui est le plus important pour le classement final. Parce que voilà, je ne sais pas si côté Monaco, il y a eu des pro-points par Je sais pas à partir d'en combien tu récupères, mais c'est ça qui te permet de te qualifier à la e-world cup à la fin. Et du coup, ben mmh. il faut les récupérer avec, euh, avec les qualifiés, Parce qu'avant, on en récupérait avec de Champion. Maintenant, il y a uniquement en qualifier, je crois, où tu mmh. peux le récupérer. Oui. Ouais ouais c'est exactement ça. ça. Change en pas mal fait, de... la... Ouais en fait le but sur FIFA, les gars, pour ceux qui sont un peu sur PES ou qui connaissent pas trop le circuit sur FIFA, le but ultime c'est de se qualifier à la World Cup, du coup euh, à la Coupe du Monde hein, sur FIFA. Et tout au long de l'année, en fait, tu as des échéances pour justement pouvoir emmagasiner en... En... En le plus de points et les meilleurs de ce ranking-là sont qualifiés aux playoffs. Je... je fais très sommaire, hein. Ils sont qualifiés aux playoffs, à l'issue des playoffs il y a des places du coup qualificatives pour la fameuse Coupe du Monde. Du coup, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est de l'endurance, quoi. Il faut essayer de prendre ben des points ça. tout au long de la saison tranquillement. Et, Celui et qui arrive et au puis, bout, c'est vraiment qu'il a bien performé toute l'année. Et pas que sur après, un Sauf si, Sauf si sauf le si mec tu... te fait un, un, un coup. super perf, tu vois. T'as tu sais, as, as pas de tu Ouais, as de euh, que je salue, tu vois, de la GK, GK Esport qui, qui a bien perfé. Voilà, si tu fais un super perf une fois, c'est possible. Mais voilà, vaut mieux. Tant que tu gagnes un petit peu de points à droite à gauche. Voilà, tu peux toujours te refaire entre guillemets. Et la dernière info de, euh, bah de, de, de, ces infos, parce que euh, oui, c'est, il euh, y a un, un très, très cher youtuber qui a eu la chance d'aller à Monaco. Ah, c'est moi. Euh, dimanche, invité par Monaco pour commenter le match. Oui, il, il raconte sa vie, Ah bah, euh, je fais non. Il a dit comme une info. Il a donné comme une, une info. C'est une info, les gars. les. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais me mettre en grand Voilà euh, J'ai eu la chance d'être invité à Monaco Pour commenter le match euh, Monaco-Strasbourg Sur cette chaîne Twitch Puisque tous les matchs à domicile sont commentés Par notre Damien Que je salue, donc je lui fais de la pub Dès qu'il y a un match ouais. de Monaco à domicile Rendez-vous ici pour suivre le match avec Damien Et un invité, c'est un gars super Et, euh, et voilà, c'était très cool, merci encore à eux Ouais, c'était pas, pas pour me lancer des fleurs C'était pour faire de la pub à, aux copains les gars C'est important, c'est important les gars donc euh... donc voilà les gars c'était incroyable c'est vrai. vrai. Ce, est ce qui t'as est... dû kiffer. As du kiffer. Ah, ouais. bah, ça, ce qui est super sympa dans, dans de regarder ce genre de match dans dans des chaînes comme la S Monaco, c'est que le, le commentateur il est pas du tout neutre tu vois. Ah pas du supporter. Tout. Ah, non. Et donc du <rire> coup je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de super cool tu vois et j'aime bien regarder euh, des matchs comme ça avec le le commentateur qui n'est pas du tout... Euh, ah notre... Damien, c'est encore pire, hein. Damien. Mais... Euh, le mec qui va tacler au niveau de la gorge, lui, il dit, il n'y a pas faute. Hein. Lui, ah lui, oui, le oui, Damien... oui. Ah ouais. <rire> <rire> mais Damien. tu vois, que, quand il y a un but, il t'emporte même si tu ne supportes pas, pas le club, ouais. tu vois. Parce qu'il a, y a tellement de passion et que c'est super cool à regarder ça. C'est clair. Ouais, c'est clair. Donc euh... donc voilà, c'était très, très cool. Et bon on enchaîne les gars parce qu'on a quand même de la bagarre à faire. On a le débat qui arrive tout de suite. Le débat, c'est maintenant... Le débat, du coup, bah on, va attaquer, euh, on va attaquer très simplement. On va partir d'un seul truc c'est que euh, l'AS Monaco e Sport a fait un sondage, euh, IMAD. Euh, et euh, bah, l'AS Monaco, tout simplement, il, il nous a dit Pour vous, euh, un bon jeu de foot doit-il être arcade La réponse, enfin, euh, les réponses plutôt, euh, elles ont été, euh, été celles-là. Alors, attendez, je. Je change juste le petit titre. Voilà. C'est pas ça. Désolé. Euh, oui, à 22%. Un quart, on va dire. Et trois quarts, non. C'est très, très, très important. Il y a quand même un quart qui pense que oui, un bon jeu de foot doit-il être arcade. Et l'autre partie qui. Enfin, voilà, c'est quand même important. Vous, les gars, déjà, je veux juste un oui, non pour entamer ce débat. Pour vous, est-ce qu'un bon jeu de foot doit-il être arcade Idécoun. Oui, non. Ah ouais, ah ouais, ça commence. Tu peux séparer. Euh, tu sépares ce que tu veux. Tu... Oui et non. Je veux un oui, non. T'auras le temps de développer après. T'auras le temps de développer. Ok, ça marche. Euh, Monsieur Quinton. Ah ah on n'entend que toi, mec. Ah bah. Ben hein euh... non, non, je vous entends, <rire> moi. Ah vous non, non mais en fait le, tchat, ah ah, fait le chat il est dit Ah mince, -ce que là, là c'est bon, pardon, et eh ben je recommence, ça tombe bien mec, il, a la... ça, il a la grosse tête maintenant, tu vois il y a que des <rire> gens qui <il> parlent et... <rire> Il nous mute, il nous ouais, mute un malade. <rire> Non mais je mets les trucs les plus, les plus intéressants c'est pour ça le... Je vous disais que la S Monaco avait fait le sondage, ça vous avez entendu Du coup et je demandais à nos invités qui nous disent pour eux Si un bon jeu doit-il être arcade Donc là vous avez juste oui ou non, là plus de, de paroles, il euh, oui non je disais moi okay. céréales développera plus tard euh, oui pour euh, oui pour le pour le online et non enfin arcade pour le online pardon et simulation pour le offline ok et monsieur Quinton non mm, oui oh un oui de Monsieur Quinton, non je peux pas le non, non oui j'ai dit. Oh là ah hum. ah ouais les gars je vois que vous êtes ah bien ah ils sont bien tranchés les mecs hein. ah c'est Jean-Michel au milieu quoi Jean-Michel. Non euh, la... mais bah, attends tu fais de non, Moi je dissimule non moi je dissimule <rire> je me mets côté simulation. Ah mais et ben bah, bah, moi... non mais euh, si tu me demandes moi personnellement. Toi bah toi. Oui mais non <rire> il doit pas être arcade personnellement. Bah, ah. après si on se positionne ah plus haut non oui. Et bah voilà. pour moi. Pour moi, oui, il doit être arcade. Ah, ouais, es... c'est comme ça, d'accord. Mais pourquoi, pourquoi maintenant Parce que c'est bien beau de dire oui, non. C'est quoi, vous, pour vous, un jeu de simulation et un jeu eh d'arcade voilà. Eh ouais, ça dépend de chacun, j'ai l'impression. et eh ben, <rire> tiens, il découle, tu fais ton malin. C'est quoi... quoi pour toi un jeu de simulation et un jeu d'arcade au jeu niveau vidéo. des jeux de foot Pour moi, avec simulation, on doit avoir une. Tu vois, il y a toujours la notion de réalisme qui va avec simulation. De retrouver, on va dire, certaines mécaniques IRL dans la mesure du possible. Ça reste un jeu, on ne peut pas tout retranscrire. Hein. Même si PES là, arrive à le faire à certains niveaux, non, c'est tout le temps limité parce que c'est un jeu vidéo. Le côté arcade, c'est pour moi ouvert. Enfin, un jeu arcade, c'est un jeu vraiment fou, très euh, accessible ou qui ne pas vraiment de difficulté d'assimilation, c'est-à-dire le truc, tu, tu le prends en main très facilement. En l'occurrence, dans un jeu de football, pour moi, bah, ça va plus vite, entre guillemets, arcade, on recherche l'immédiat, enfin, je veux dire, le côté immédiat à chaque fois des différentes actions. Moi, ma notion, c'est celle-ci, mais je vais développer au fur et à mesure du débat parce que je pense qu'on n'a pas tous vraiment la même définition. Parfois, on parle mmh. de simu, ou d'arcade, franchement, à tort et à travers, le mec te dit mmh. ouais simulation, faut exactement que ce soit exactement comme à l'ancienne sur les PES, parce que c'est le vrai football. Ouais, couffron décalé de PES 5 avec Balak, fréro de 40. On va en parler. Si... On ouais, va parler. Mais... Il y a plein de choses à dire. Ah, mais un peu mal, là, là ma je t'ai mis, un... mis un arrêt parce que Allez. on va en parler des jeux. Des... On va parler de jeux dans la dans la précision. On va citer des mmh. jeux pour mettre tout le monde d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, Serial, ta définition d'un jeu de simulation arcade, c'est quoi Parce que moi, pour l'instant, pour vous spoiler, je ne suis pas du tout d'accord avec qui Koon. Pour moi, un jeu simu, ça doit être vraiment bah, pareil. C'est le côté réaliste. C'est-à-dire que quand tu regardes le, le, le match sur le jeu, entre guillemets, tu dois être proche d'un match de foot. Et le deuxième truc, c'est que tu dois avoir ces parts euh, qu'il y a dans le foot, c'est-à-dire d'aléatoire, c'est-à-dire de pouvoir mettre une frappe de loin, euh, mais pas à 100% de réussite, pas machin, pas que ça soit tout le temps scripté à 100% puisque... Euh, puisque c'est réaliste, c'est à dire que par exemple un Verratti qui met une frappe de loin ça reste réaliste, mais c'est dans un jeu par exemple arcade ça pourrait pas rentrer. Puisque le, le côté arcade c'est oui ou non, enfin, moi ça serait plus dans le oui ou non arcade où tu fais des choses euh, comme dans un jeu euh, entre guillemets où tu sais, c'est plus binaire et un jeu de simulation sera plus aléatoire et plus dans, la, dans, des, dans des pourcentages comme le, dans le football. Quoi. Moi ça serait plus comme ça que je vois la chose, monsieur Quinton. Euh, déjà, est-ce qu'on peut vraiment développer une simulation de jeu de foot Puisqu'un match de foot, ça dure 90 voilà, minutes. Voilà. Et nous, et nous ça, on joue bon 10 minutes. Exactement. Voilà, donc déjà... Bon, il y a déjà ce point-là. Euh, après, bon, quand on met de côté ce point-là, je pense que quand même, quand tu développes un jeu de foot, euh, avoir la volonté de rendre ton jeu ou ton mode de jeu arcade ou simulation, c'est quand même deux choses différentes. Moi, je considère par exemple que sur PES... Euh, tu as My Club qui est pour moi un mode de jeu arcade. Si tu prends une équipe 5 étoiles et que tu joues en assistance 3, ça c'est arcade. Par contre, si tu es un joueur offline, full manuel avec une équipe 3 étoiles, le gameplay est complètement différent, je trouve. Et donc là, on se rapproche un peu plus d'une simulation que My Club 5 étoiles. Euh, mais après, je pense que le, la, la notion d'arcade et, et de simulation, on va surtout la retrouver dans les mécanismes du gameplay en fait. Mmh, Au-delà que... de l'aspect visuel, parce que FIFA, tu regardes, tu connais pas le jeu, tu regardes sur ton écran FIFA, tu dis waouh, c'est une simulation de foot, c'est magnifique, c'est beau, on dirait un, un vrai match. Sauf qu'en fait, quand tu joues, non, c'est pas une simulation. Donc pour moi, c'est pas l'aspect visuel, c'est surtout dans les mécanismes du, du gameplay. Après, j'ai l'impression que là, je vous ai demandé vos définitions. Vous êtes pas mal, vous êtes mmh. tous les trois, vous m'avez parlé de réalisme. Mmh. Est-ce que ça veut dire que simulation, c'est forcément réaliste? Et arcade pas réaliste Moi, pour moi, pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire Parce que forcément, si on nous demande « Est-ce que vous voulez un jeu de foot réaliste ?» On va tous être d'accord. Mais ce n'est pas ça la question. C'est arcade, simulation. Moi, pourquoi j'ai dit non Déjà, que... Déjà voilà, je vais pas. Euh, je, vais... je vais répondre ici à la question. Pour moi, un jeu de simulation, ce serait un jeu qui reproduit le vrai foot. Tout simplement. Qui reproduit le vrai foot. Dans le rythme, dans le temps, dans la gestion... De, du ballon, c'est-à-dire que y a, sur un jeu de foot, on gère 11 personnes. Dans la réalité, c'est mmh. pas ça. Déjà, pour moi, le seul mode qui, qui, qui est à peu près simulation, c'est club pro, parce que tu gères que ton joueur. Mais encore, c'est vrai qu'il faudrait faire des matchs de 90 minutes avec la lenteur d'un vrai jeu de foot. Cette saison, on et a... Et ça, tu peux le mettre à l'échelle. Exactement. À parce que Moi, je te coupe mais tu peux faire une échelle. du coup. Bien sûr. Et, et, et, et ça je... reste réaliste. Et franchement, c'est ce que j'allais dire. Et tu que... peux quantifier et mettre une... Ouais, mais alors, à ce compte-là, à partir du moment où on met à l'échelle, est-ce qu'on est toujours sur de la simulation Pour moi, on est déjà passé sur de l'arcade. Non, moi, pour nous, tu restes dans le côté réaliste, puisque c'est juste une mise à l'échelle, entre guillemets, parce que tu n'as pas le temps. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur ça, tu vois. Je pense que tu vas pas pouvoir reproduire une véritable simulation à la Flight Simulator. Par exemple, M. Quinton euh, ouais. f... Excuse-moi de te couper, mais e-football, il, il est lent. Il, il est, est lourd. Il, est, il y a de l'inertie. Ça se rapproche du vrai foot quand tu regardes. Pourtant, c'est. Non, pour moi, ça... pas non, a, la, chose, la seule non, chose qui se, se rapproche du foot, c'est le rythme. Voilà. Et encore. <rire> Parce que euh, dans le vrai foot, euh, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, euh, les joueurs pros, quand ils accélèrent. Euh, ils vont beaucoup plus vite ah que oui, sur eFootball. Il y a des changements sur, de rythme. Voilà, sur les changements de rythme, quand, quand un joueur professionnel tape un sprint et qu'il doit s'arrêter net, il s'arrête net. Il n'a pas une distance de freinage de 50 mètres. Ah c'est pas, pas, voilà, mais... pas, pas un camion-citerne, le truc. Donc, je trouve que dans le rythme du jeu, de eFootball, c'est plutôt bon, mais c'est tout. Il n'y a que ça de réaliste, sinon. Hein. Ah, après, ah, attends, bon, eFootball, on va parler plutôt de PES. Il euh, y a un commentaire qui est ultra... C'est ouf. Enfin, Samutou, j'allais dire à peu près la même chose. Il dit, notre ami Samoutou dans le chat nous dit Pour moi, oui. la simulation, c'est que ton joueur ne fait pas la bonne passe si son corps n'est pas bien positionné, ni mm -hmm. pour la passe, ni pour les centres, les contacts, le mouvement des joueurs. Et c'est vrai que sur PES, tu as cette notion-là. C'est-à-dire, enfin, je ne parle pas d'e-football, hein, je parle de PES. Mm -hmm. Tu as, as cette notion-là, en effet. C'est-à-dire que tu as. Un pur gaucher, t'as dit Maria, il va faire une frappe du droit, ça va pas tout le temps être exceptionnel, même au niveau du contrôle de balle, de l'orientation du corps, de son premier toucher de balle ou son contrôle, c'est pas la même chose et tu ressens, mmh. tu vois, ça, ça sent. C'est ce que je disais dans les mécanismes du gameplay, c'est ça ouais. qui doit être le, le critère pour juger un jeu, si c'est une simulation ou euh, un jeu arcade. Et pour rebondir sur le commentaire de, de Samutu, qui est très bon, euh, pourquoi à l'époque PES 5, PES 6, on considérait que c'était la simulation de football parce que justement à l'époque même si visuellement c'était pas très réaliste, tu ne pouvais pas tenter certaines frappes dans dans des angles trop fermés ou tenter certaines On passes retrouvées ça ne ça ne rentrait pas le ils a, ils avaient intégré à l'époque dans PES 5 même même PES 4 PES 3 des mécanismes de gameplay réalistes alors que le mmh. jeu ne paraissait pas réaliste mais pour moi PES 6 et plus ré, PES 5 plutôt est plus réaliste que qu'il euh, football parce qu'il y a des mécanismes du gameplay qui sont plus réalistes. Ne vous ne répondez pas à Monsieur Quinton, on va en parler dans la partie d'après. Voilà. Serials, FIFA 22, aujourd'hui, arcade ou simulation Arcade, mais ils veulent faire croire c'est de la simu. Par contre <rire> ils, veulent, ils veulent partir sur de la simulation, ils veulent, ils veulent faire genre, ils vont faire de la simu, mais pour moi, il reste arcade. FIFA 22, quand il est sorti, il était beaucoup plus simulation, on est d'accord ou pas non, ça ne change rien. C'est le même effet que tout le monde dit chaque année sur FIFA. C'est un effet euh, entre guillemets lié à la communauté qui apprend le jeu et qui en fait va te donner l'impression que le jeu change alors que c'est le même. Là, tu remets le jeu. Au début de l'année, tu ne verrais aucune différence de gameplay hormis pour les frappes et les gardiens. C'est la seule différence que tu verrais. Je... C'est ultra euh, mental parce que au début de l'année, les joueurs fut, ils ne savent pas très bien jouer. Donc tu vas avoir des mecs qui vont jouer un peu plus au ballon. Ils vont pas connaître les bugs les nouvelles les nouvelles mécaniques de gameplay qui sont totalement fumées craquées etc qui se qui, qui se passe évidemment sur internet maintenant c'est très facile de récupérer alors qu'avant sur les anciens par exemple je vois que tu parlais des anciens PS et tout à l'époque on jouait tous dans notre chambre on jouait tous machin ça se parlait moins des petits bugs et tout c'était ça, ça se passait moins et du coup ben c'était moins moi, mis en avant par la, par la communauté des jeux, des jeux de foot, et malheureusement, ouais. c'est ça qui fait que les jeux de foot, après, meurent très vite. En tout cas, FIFA meurt très vite en 2-3 en mois, à cause de, de, de ce gameplay qui est maîtrisé, en fait. Mmh. Moi, d'ailleurs, ouais, ce qui m'a fait bizarre au tout début sur FIFA, et là, ça y est, je me suis bien habitué, c'est qu'au départ, par exemple, pour une passe, bah, comme tu dis, hein, Imad, j'étais habitué à APES, j'orientais ouais. mon joueur. Sauf que quand tu, oui. en fait, t'as pas besoin sur FIFA. Tu fais la passe... C'est dinguerie tu fais la passe là où tu veux qu'elle aille, tu regardes même ah, pas ton joueur. Une bah, fois que ça prouve que c'est un joueur arcade. Une fois que bah, tu as compris de... ça, tu joues beaucoup mieux parce que hmm. c'est beaucoup plus facile. Ouais, euh... C'est ça. En fait, c'est pour ça que moi, je suis, bah, suis d'accord avec Serial. Hein. Pour moi, FIFA, il est arcade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas une application… Enfin, pour moi, en fait, FIFA, ça a été ça. J'ai toujours une réticence envers FIFA par rapport à ça. C'est cette facilité, en fait, à enchaîner les passes. Tu as l'impression que le mec en face de toi s'est phasé. Et moi, quand je te dis phaser, l'expression phaser dans les jeux de foot, c'est vraiment le gars, il maîtrise ce qu'il fait. Il fait partir son joueur, il enchaîne le jeu de passe, il sait, il... Là, je vois, enfin, beaucoup de gens arrivent à phaser assez facilement. Je ne te parle pas des excellents joueurs quand tu rencontres un joueur pro ou quoi, avec les pressings, les tactiques, mais c'est vrai que pour moi, FIFA est arcade dans la mesure où ça va vite, les passes... Euh, C'est pas uniquement le fait, le fait de l'assistance, as aussi le fait de la vitesse de passe. Je trouve la vitesse mmh. de passe, moi, qui est hallucinante. Et aussi l'exécution. Ils les, les ont Ils les ont augmentés en plus. Euh, la série, depuis la dernière mise à jour, ils ont augmenté mmh. les, les passes mmh. normales et ils ont ouais. augmenté ils les enroulées. Ouais, c'est pour, pour corriger un problème de base ouais. que, qui est que tout le monde faisait des erreurs en fait. Ouais. Alors qu'en fait, euh, ça ne change pas grand-chose, finalement. Après, après, attention, Arcade ne veut pas dire forcément... Arcade, c'est pas le diable. Parce que c'est vrai que, mmh. tu vois, sur Twitter... Cool. Et là, je rejoins un peu Serial, tu sais, hein, l'effet des réseaux sociaux sur notre perception des jeux de football. Je trouve qu'on pourrait écrire des des livres et des livres sur ce thème là te fait confiance. Euh, on te dit arcade euh, ouais, tatachi non, il n'y a rien de péjoratif Arcade, okay, ouais. tu as des super bons jeux arcade et, et c'est cool, toi tu recherches les sensations tu recherches, euh, tu as envie de ressentir des sensations, de kiffer ton jeu d'avoir du contenu et je reprends juste une passe, euh, une, un commentaire du frérot Jalil qui dit euh, « Fais une passe avec Martial du mauvais pied et regarde où va le ballon et on en reparle. » Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de passe ratée sur FIFA. Je te dis juste que la facilité euh, d'enchaîner les passes, est quand même très moi, accessible. Je peux dire que... Honnêtement, Jalil, je te dis, moi, je ne suis pas de ceux qui disent « Ouais, FIFA, laisse tomber, c'est pour les noups, c'est full arcade. » Non, oui, c'est arcade, mais ça ne veut pas dire que où tu ne peux pas développer un certain jeu, etc. Moi, je prends beaucoup de plaisir euh, sur FIFA, malgré le fait qu'il soit très arcade. Après, il y a, il a mmh. des gros défauts. Euh, je pétais mmh. également les plombs sur PES l'année dernière, euh, mmh. par exemple, au niveau du script. Mais mmh. tout, y a, oh, y a, tous les jeux ont des défauts. Après, en fait faut, je pense que y a, y a, ça dépend de la sensibilité de beaucoup. Mais ça, on va en parler mmh. justement euh, des joueurs, en fait, parce que c'est les joueurs qui mmh. font les jeux. On va en parler mmh. dans ouais. une prochaine partie. Là, est-ce qu'on sait… <rire> Plutôt tous mis d'accord sur la définition finalement. On va dire qu'un jeu de simulation, c'est un jeu qui essaie de se rapprocher plus du réalisme, notamment euh, mmh. dans ses gestes. Euh, Monsieur Quinton, c'est ce que tu as bien résumé. On est tous d'accord. Ah ouais ouais ben bah ce que disait euh, Imad hein, les l'exécution dépasse beaucoup trop rapide enfin parce pas beaucoup trop rapide ça dépend de chacun tu vois moi je trouve c'est beaucoup trop rapide mais peut-être ah bah. qu'un joueur à côté de moi il va trouver ça très bien Exactement. donc euh, ça dépend de chacun euh, mais euh, quand même on peut quand même dire que le comportement des joueurs sur FIFA c'est pas un comportement réaliste en fait voilà donc, c'est pas, pas grave, mais c'est arcade en fait. C'est à, le... mais... à cause de ce que tu as dit tout à l'heure. Le... Tu nous parlais finalement que en fait, ça ne peut, peut pas coller à la réalité, sinon on se ferait chier, on va dire la, la vérité. C'est ça. Mais est-ce que là, la jauge est trop élevée ou c'est quoi le problème Parce qu'il y a quand même un problème sur ce FIFA, on ne va pas se mentir. Hum. Mm. Bon, en fait, il y a le même problème qu'il y a chaque année, que moi je subis beaucoup, parce que on appelle un peu le Guardiola du, sans me vanter, mais tu vois, le Guardiola oh du de... oui, oh. Ah ouais, je vois qu'il n'y a type. pas beaucoup de gens à ce soir. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Mais Voilà, genre, je suis un adepte, on va dire, ah du ouais, jeu, bon. on va dire léché, du, vraiment, du, du, football de passe, avec très, très peu de, de déchets, beaucoup de possessions, euh, du jeu de positionnement, etc., etc. Enfin bref, je vais pas vous, vous la, tout vous décrire, mais en gros, euh, sur FIFA, le, le vrai problème, c'est que tu as l'impression que tous les matchs se ressemblent. Euh, et c'est là où, par exemple, on, voit, on joue à un jeu arcade, par exemple, dans un jeu simulation, il y aurait de la neige, euh, il y aurait du vent, il y aurait ce genre de choses. Tout ce côté extérieur, qui, ah on n'en mais... a pas parlé, tu vois, par exemple, dans les, le côté simulation. Et tout ça fait que c'est un jeu arcade, par exemple. Mais attends, je rebondis là, je rebondis à fond sur là-dessus, mais j'avais avais pas pensé, mais tu as totalement raison. Idé <rire> je sais. On est les premiers à faire quoi quand on lance un match D'ailleurs, Monsieur Quinton, je suis sûr que c'est pareil. On est les premiers à faire quoi quand on lance un match On va vérifier si on joue bien de nuit pour ne pas avoir les reflets du soleil qui nous cassent les pieds. Si on joue bien par beau temps parce que la pluie, c'est relou, la neige, c'est encore pire. Et ça met de l'aléatoire dans nos matchs, surtout quand on joue online. Le seul but, c'est de taper le mec d'en face. La forme de nos joueurs. Ouais, la forme de nos joueurs. Et on voudrait que nos, tous nos joueurs soient toujours en pleine forme. Euh, mmh. Ça c'était pour PES, euh, ouais. et ça, effectivement, ça c'est pas du tout simulation, c'est fou là Bah, à, alors là, là je suis là, du coup, euh, moi j'aime bien mettre le, le temps euh, qu'il y a chez moi en fait. Donc, euh, s'il pleut, je mets la pluie. Ah, ça va, il est habitant. dans le <rire> sud, donc euh, ouais. tu mets pas la neige. Ah, en ce moment, on se de la pluie alors, à l'horreur. Ah, c'est donc quand toi qu'on tombe, quand il y a le mec qui met de la pluie horrible et tout, que le jeu il est injouable. Non, mais bah, après, non, je rigole, mais après, moi non, par contre, je mets au hasard. J'aimerais qu'on n'ait limite pas le choix. Ouais. Mais après, bon, quand il ouais. y a des problématiques d'e-sport, ouais. euh, tu peux pas euh, faire de l'e-sport et mettre du hasard sur la météo. Mais quand même, je pense qu'il vaut mieux mettre du hasard parce que bah, dans la vraie vie, tu ne maîtrises pas le temps. en fait. Donc, Exactement. Euh, Alors, imaginons les gars. C'est pour ça la notion simulation. Pour euh, bon, moi, ça rentre dans, dans le ouais. domaine. Donc. C est c est dans, et dans PES, ça, ça c'est bien. C'est que vraiment, l'impact de la pluie et de la neige, tu le ressens vraiment manette en main. Tu le ressens un peu moins sur FIFA. Serials. imaginons. Euh, T'es en, en fuite de champ Ton match tu dois absolument le gagner Pour atteindre le palier que tu veux Bref on s'en fout hein ça te tient à cœur. Et là le mec qui est en face il te fout la neige Ou il te fout un délire comme ça Me dis pas lui pas qui, qui choisit ah, dis... C'est pas lui Alors imaginons ça à la tort ça tombe sur la neige bah, C'est tout... pas grave C'est à toi de t'adapter Regarde ça il, il neigeait. Bah, bah, bah, ils ont joué sur la neige Ils ont pas dit Ah bah non je joue pas Ok ok Il fait jour demain non, non mais c'est pour, pour, ouais, pour les joueurs. Mais, mais bah, le c'était joueur, vraiment joueurs, pour des ouais. euh, cool. simulations arcade, pour, pour ouais, euh, bah, parce bah. qu'on était sur la notion de simulation, bah, c'était juste intéressant ça. ça hein. Bah justement, je pense que le gars, il a son match là. S'il le perd, s'il le gagne, il n'y aura rien. S'il le perd, il est comme il sera comme ça sur Twitter. E sport inadmissible. Ouais. Oui, oui. ah, euh, J'allais faire élite et enfin peut-être paquer des joueurs parce que si vous me donnez personne. Comme par, par hasard, ça... la neige. attends, attends, ouais. ça va aller même plus loin. Comme par hasard, sur un match palier, <rire> ça me met la neige alors que ouais. j'ai pas <rire> eu la neige pendant dix. 10... Ies, ah, ouais. euh, si jamais Ies euh, reçoit un tweet comme ça, ils ont qu'à répondre à une image avec des pneus de neige et puis c'est tout, <rire> ça c'est réglé. <rire> bon. Non, mais en vrai, <rire> tu vois, le délire, c'est que. ça vrai. va. En vrai, ouais, bon, moi après ça c'est encore un autre débat si tu veux du temps, on, on pourra, hein, je pourrais t'exposer plein de trucs. Je pense, hein, comme disait très très bien serial, hein, je pense que le délire des réseaux sociaux fausse tout, absolument <rire> tout. Le ouais. mec est frustré. Quand il gagne, ça se passe. Hein. Parce que le mec te dit « Ouais, non, mais Exactement. quand je gagne, quand je, gagne euh, je parle aussi. Arrête un peu, frérot. » ouais, bon. Les serveurs, il n'a que jamais quand il gagne. Quand ah, tu, ah, tu ouais, gagnes, ouais, il n'a ah, jamais les serveurs. Les serveurs, serveurs tu tu vois, vois, ils veulent il veut jamais. gagner. Là tout là, tout il y en un petit message « GG à mon adversaire, petite emoji, tu vois. » Et les gars, est-ce que ça vous dit qu'on se chauffe un peu sur quelque chose qui va être complètement pas objectif c'est mm -hmm. vos meilleurs jeux de foot. C'est quoi vos meilleurs jeux de foot Et bien sûr, ça va nous faire rebondir. Est-ce que ces meilleurs jeux de foot, c'était des jeux de simu ou des jeux d'arcade Et je pense qu'encore une fois, on ne va pas être d'accord. Toi, M. Quinton, ton meilleur jeu de foot, le numéro 1 que tu places tout en haut de la pyramide de, de, de, de, nos, de nos jeux de foot euh, Sur le moment, c'est PES 5. Je suis d'accord. Mais objectivement, pour moi, le meilleur jeu de foot... C'est PES 2019. Ah, bah, je suis pas loin d'avoir exactement le même avis que toi. Mais sur le moment, je trouve que PES 5, c'était exceptionnel. Ah, pour l'époque, tu veux dire jamais... ouais pour l'époque, eh bah, je n'ai jamais... Eh, euh, pour ne pas te contrarier, parce que tu es notre invité, on a le droit de donner un vieux jeu et un récent jeu. Euh, juste pour toi. Enfin, juste pour toi. Parce que, voilà, je suis d'accord avec toi. Euh, Imad, Idé euh, Bah Je dirais PES 5 aussi. Parce qu'en fait, PES 5, c'est peut-être le, le PES, en fait, le, un des premiers PES où, quand je l'ai testé, j'ai trouvé une différence. Je trouvais qu'on avait passé un certain, un certain cap, en fait, avec les autres PES. Et en fait, justement, ce délire de simulation, je, voilà, pour moi, en fait, ce truc de simulation arcade, c'est ultra biaisé, hein, comme je dis à chaque fois. Il y a certains trucs, bah, c'est full arcade, d'autres, c'est si... Ça dépend de ta notion, de, de où tu places ton curseur. Mm -hmm. Mais c'est vrai que PES5, les premières games et le fait de, de me réadapter, etc., j'avais trouvé ce jeu très jouissif. Et Notamment, savez, la, que... jauge des, la jauge des tirs, les tirs c'était une façon ouais. différente, les ouais. différents contrôles et tout. Et c'est vrai que là, tu sais, j'en ai des frissons, j'en parle. Mais il faisait... euh, eh, non, oui. À l'époque, quand, quand tu le lançais, en fait, c'était ouais. un jeu next-gen pour l'époque tu vois tu lançais tu prenais une claque tu dis, oh, mais ouais, c'est quoi je, je, je, je me souviens quoi ce là c'était autre chose y avait là on faveur, a perdu Sérieuses parce que Serial's à l'époque euh, je, je jouais mais <rire> je jouais mais vraiment genre avec les collègues quoi, genre PS2 euh, ouais. PS2 et, claque et, et toi ton trois, ma trois matchs ton top best ton meilleur jeu de foot je pense que mon meilleur jeu de foot il est faussé parce que c'est mon celui-là j'ai enfin tu sais le tout premier où j'ai commencé c'est FIFA 13 on va dire où j'ai vraiment commencé à fond à jouer, sinon après, et moi j'ai un gros souvenir sur PS6 et FIFA 06, les deux auxquels j'ai joué pas mal. Alors les euh, gars Mais c'est FIFA 13, c'est le premier en fait, et j'ai l'impression que j'avais connu un bon FIFA, donc euh, après tu vois comme j'avais pas, pas de comparatif à l'époque, et en général ta première expérience elle est toujours géniale euh, sur ouais. leur jeu. Donc c'est un peu faussé, genre par exemple sur Call of Duty, c'est pareil, c'est mon premier MW2, c'est ma vie. Bah il ouais, y a pareil. une petite nostalgie. Ouais, il est est, ouais, y a L'effet nostalgie, je pense, je joue beaucoup dans, dans, nos, bon. dans nos choix. Mais alors ces jeux-là, ces jeux-là, jeux PS5, PS6, on les met ensemble, ils se, se ressent quand même beaucoup. Arcade euh, euh, Attention. Euh, euh, enfin, ils se euh, ressent euh, beaucoup. Euh, Alors, vous allez me dire qu'il y en a un qui est grave simu, l'autre qui est grave arcade. Non, ah, en fait, non peut-être pas grave, mais... Non, PES6 pour moi, il est plus... En fait, ah, moi bien. à chaque fois, je dis souvent que PES5, c'est là où j'avais les meilleures sensations, mais le jeu que j'ai le plus saigné, le plus addictif, pour moi, c'était PES6. Ouais. PES6. Mmh. Et il avait ce côté un plus fun, voilà, mmh. peut-être plus arcade, hein, je ne sais pas, on va, on va débattre, je veux dire, on, va, on va discuter de tout ça. Ouais, ben. Bah... Répondez, les gars. Ils ouais, en en fait, dans dans, dans PES5, tu retrouves. C'est peut-être finalement le la dernière simulation. Je sais pas, mais il y a des mécanismes de gameplay dans PES5 qui étaient hyper punitifs. Je te disais tout à l'heure, je vous disais euh, tu tentes une passe retournée sur PES5, elle est complètement foirée. Tu tentes un, un tir dans un angle fermé sur ton mauvais pied, ta frappe, elle partait, mais dans les tribunes, mais véritablement. Sur PES6, tu retrouves moins ces mécanismes punitifs et tu retrouves un peu plus de vitesse, un peu plus de fun. Et euh, bon, voilà. Donc, euh, il est un peu plus simu PES5 que PES6. Ouais, et, et attention, parce qu'en vrai, moi, Luthor, je vais te répondre. Concrètement, pour moi, la, une simulation dans un jeu de football, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des notions voilà, qu'on peut... Là. Euh, identifié comme étant des éléments de simulation. C'est-à-dire que en vrai, PES depuis PES 2015, c'est très simulation. à sous, sous bien des aspects. Hein, sous, sous, mm -hmm. par, avec, il y a énormément d'éléments qui te rappellent la simulation. C'est sûr que toi, tu fais un grand L Walid qui te met un grand L un triangle du futur. Tu dis mais non, mais c'est pas une simulation, c'est pas ça. Mais au niveau de certains contrôles de balles, la difficulté, tu sais, pour un gaucher de tirer du droit, de s'orienter, tu sais, côté droit, bien comme il faut. Ça, ça devrait bah, être la base. Tu as, as, as des aspects de simulation, ouais. tu as certaines frappes aussi ouais, mais... qui, qui se rapportent à ça. Sur... Mais tu vois, pour moi, en fait, c'est où tu places ton curseur et en fait, tu as un degré. Pour moi, c'est voilà. Tu ne pouvais pas mettre des tirs du milieu de terrain, des délires comme ça ah ouais, Tu non, peux. Tu pouvais faire avec des avec joueurs. joueurs Donc ouais, ça, je... pour vous, c'est simulation, ça Non, non mais bah non. mais si, pour moi, ça l'est tu vois c'est là où, où c'est parce que ça arrive il faut que ça soit rare mais ça peut arriver tu vois pour ouais. moi ça ça fait ça partie de la Ah, c'était trop fréquent, ah, ah, fréquent. j'avais souvenir que c'était ouais. trop fréquent pour moi, pour moi, et pour moi ça fait partie de ah, la c'est soit... le mec que ça ah, soit possible pas. ça soit possible pour moi il faut que ça soit faut que ça reste ouais et, et, et oublions pas les gars aussi que enfin la notion de jeu vidéo en fait c'est à dire mmh. que justement ce que tu peux pas faire dans la vraie vie bah peut-être que le jeu il faut que tu puisses le faire. Par exemple, moi, j'ai toujours un truc, hein, que ce soit sur FIFA ou PES, euh, je mets mes gestes techniques. Tu as tout le temps, les, beaucoup de commentaires <rire> dans les deux jours. <rire> hein. euh, je me prends des bastos, je me prends d'excellents coms. Hein. Ça me fait ultra plaisir à chaque fois. Mais tu as des mecs qui te disent « Haha, c'est donc ça un jeu de foot ?» Mais gros, euh, même à l'ancienne, les FIFA 13, les PES 4, 5, 6, bah, même à PES 5 et 6, je faisais des gestes techniques. Et euh, il y en avait moins, etc. Mais je veux dire qu'à partir du moment où tu mets le skill gap, tu vois, cette possibilité de monter en compétence, tu sais, de tryhard et de maîtriser une mécanique du jeu, où est le problème ouais, Mais c'est la faute, c'est pas la vraie vie. Mais moi, en fait, voilà, c'est le fameux Luthor, tu sais où je veux en venir. Hein moi, si je veux une simulation pure et dure, je ne joue pas aux jeux vidéo. Je vais dehors, je joue au foot et me la donner... de... Je vais faire un faille je vais jouer avec mes potes. J'ai envie d'avoir un jeu de foot qui ne soit pas complètement euh, loufoque, qui respecte une certaine logique euh, en termes d'animation, de, de gestuelle, de rythme. Pour moi, le rythme, c'est très important. Et c'est pour ça que pendant des années, j'ai eu du mal avec FIFA. Je faisais que du club pro sur FIFA, mais parce que j'avais du mal aussi avec ce, ce rythme. qui était très, très énergique, très, très rapide. PES, c'est un peu plus lent, mais bah, tu as d'autres défauts. tu vois. Forcément, on peut, faut... Il faut essayer de trouver en fait son kiff là, là où tu le trouves finalement. Et clairement, euh, si IMU, tu as des aspects, tu as des points. Je ne sais pas, c'est de M. Quintan, si vous êtes d'accord avec moi. C'est juste des points. En fait, je ne sais pas si on peut voir ça comme une frise ou comme un ensemble d'éléments, comme une équation avec plein de variables. Et en fait, voilà, tu valides à chaque fois les différents éléments. Et en fait, non, ce n'est pas une simulation, mais tu as juste, tu injectes en fait quelques ingrédients de simulation par rapport à, à certaines gestuelles. Mais la simulation à proprement dit n'existe pas pour moi dans un jeu de football. Ça reste... Le seul moyen d'avoir une simu, ça serait euh, combinaison euh, VR, etc. C'est la seule possibilité. Parce ouais. que du coup, tu pris la balle avec, euh, avec ton pied. Quoi. Là, ouais, tu aurais, bah... aurais une possibilité de simulation, mais c'est le seul. Ouais, moyen, sinon, peux... sans, sans, sans aller jusque-là, tu peux, par exemple, reprendre un, un FIFA 22 ou un PES 2021 et décider d'intégrer tel mécanisme de gameplay, par exemple, euh, qui est un peu plus de déchets dans les passes, euh, oui. un peu plus de déchets dans les Alors... tirs. Euh, ce genre de choses. Que... Euh, moi, je, moi, je considère par exemple qu'il y a pas assez de déchets dans les passes dans nos jeux de foot actuels. On Il n'y a pas assez de déchets tout court sur Fifa. Par exemple, si tu. Il ouais, a pas ouais. assez de tout court. Mais sur PES aussi, sur MyClub aussi, tu, tu, tu prends un rooménigueux sur PES 2021, le mec il rate absolument rien, il cadre. Et ça, tout, tu vois, pour moi c'est une autre problématique. Voilà. C'est pour le problématique e-sport parce que tu dois maîtriser euh... et avoir le moins d'aléatoire possible. Ouais, mais suit. moi, j'ai pas. Envie mais moi. moi, je suis pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais pour moi, dans l'e-sport, il devrait, il devrait y avoir pas de l'aléatoire, mais du. De, un manque de chance Je, je suis d'accord tu... avec Alors, vous. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec vous. Je, je, tu sais, attention. Attends. attends. Et le, et... Moi, je vais, vous rappeler, je vais vous rappeler quand même. PES 2020, c'est pas vieux. Hein. PES 2020, il y avait ça. Il y avait des, des joueurs, des fois, ils loupaient leur passe. Tu ne comprenais pas pourquoi. La commu, et moi-même, j'étais le premier, on a pété les plombs. Parce eh que oui, moi, je ne ça. veux pas que ce soit le jeu qui décide si ma passe ça va être réussie ou loupée. Je veux qu'elle soit loupée. Si, par exemple, j'ai mal orienté mon joueur, le joueur peut-être aller, il est fatigué, ça j'accepte, mais je veux pas que ce soit un algorithme qui aléatoirement fait tiens, Modric 96, oh bah non les ça passe à 3 mètres, non Regarde, ça c'est pas simulation, c'est nul. Il y a un truc, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué encore, c'est la fatigue, la gestion de la fatigue. Ça c'est hyper important dans dans dans dans le débat qu'on a aujourd'hui. Ça par contre c'est un gros problème. Pour moi, alors sur PES, la gestion de la fatigue. La gestion de la fatigue, elle est un petit peu euh, grossière. Où tu le joueur qui, qui a une gestuelle, là, on ne sait pas, on dirait qu qui, qui, qui s'est enquillé de bouteilles de vodka. Vous voyez la, de laquelle ah, je parle Où, où il ralentit. traîne les pieds. Euh, sur FIFA, moi, honnêtement, je la ressens pas. Sur, sur FUT, je ne l'ai pas ressenti. mais Peut-être que je ne suis pas assez euh, expert mais sur, FIFA, sur le ah jeu, jeu, mais sur FIFA, je la ressens pas. C'est ah ah si tu vas Je vais vous en parler parce que c'est des trucs qui… Me... Vas-y, je vais à te finir. finir. Mais... Mais sur, sur, sur, sur la gestion de la fatigue, je, je finis là-dessus. Par exemple, tu peux rater une passe si ton joueur est fatigué. Ça, d'accord. Sur PES, sur PES tu, tu, la fatigue, c'est juste la vitesse du joueur. Mais par exemple, mmh. si ton attaquant il est fatigué, tu l'as pas fait sortir et que il est dans la surface, il tire, bah il va peut-être complètement foirer sa frappe parce qu'il mmh. est, est fatigué justement. Exactement. Mais, Mais euh, pas ça. Et ça je... c'est des trucs qu'on pourrait intégrer dans les jeux. Le gros problème de FIFA c'est notamment pressing, hein. les mecs ils pressent tout le match et leurs joueurs, t'as un peu que se jamais aussi. fatigués. Bon, ça un grand sûr. Fou. Et, Mais ça. sûr. Ouais, et ouais, ça c'est un des plus gros problèmes de FIFA et que mmh. les gens confondent toujours le problème et ça fait je pense trois ans que je me bats là-dessus et que aucun aucun euh, streamer FIFA ou quoi que ce soit n'en parle. Le joueur pro je trouve ça Incohérent que personne parle de la fatigue. Après, sur fuite, évidemment, il y a des cartes qui sont boostées en endurance de malade, donc ça, après, c'est le problème aussi. Mais au début de l'année, tu devrais avoir une différence. Un Ousmane Dembélé qui a 69 d'endurance sur sa carte, il devrait pas pouvoir terminer le match. Il de, il de, à la 80. Par exemple, pour vous donner l'exemple, hein, si vous restez sans pressing avec un Ousmane Dembélé, vous finissez les 90 e et il a encore, euh, je pense, 40% de son endurance en ayant... Étant un des joueurs avec le moins d'endurance du jeu. Et le pire, c'est que ah ouais, des fois, exemple. tu vas faire rentrer ah, un Nagoro à la 70e et il va être cramé à la 85e. Tu ne sais pas pourquoi, il avance. C'est ce incohérent. Ouais. Et puis, il euh, y a aussi et... dans, dans la gestion de la fatigue, il y, y a la fatigue sur 90 minutes où tu faiblis un petit peu euh, au fil que le, le match avance. Et puis, tu as aussi euh, ce que tu es capable de dans faire en 5 minutes, en un instant. Mmh. Euh, je veux dire, tu ne peux pas, euh, quand tu es un attaquant, ça, ça tu ne peux mal pas… Ça, sur FIFA. Et ouais, tu peux pas presser le latéral droit Puis sprinter le DC, le DC, le, le milieu Puis aller de l'autre côté du terrain En sprintant comme ça pendant une minute Deux minutes c'est pas possible oui. ça non plus Au bout d'un moment ta course c est, est faiblie, Et ouais, ça sur exemple, PES sur... tu l'as pas Par exemple sur FIFA ce que t'as pas Moi qui joue avec la possession Normalement quand tu as la possession c'est toi qui fatigue l'équipe ah Parce oui. que c'est l'équipe qui va mmh. défendre qui va courir tu dois, tu dois pas dans, le FIFA, dans FIFA c'est pire Quand tu as le ballon tu te fatigues plus tu Que fatigues la défense C'est Mes joueurs sont plus fatigués quand j'ai la possession, que mes adversaires qui font des allers-retours, donc un peu comme le PSG qui fatigue entre guillemets mon club, je le vois tout le temps, ils fatiguent en fin de match parce qu'on fait des allers-retours, on a du mal à garder le ballon et du coup on répète des efforts H24, des allers-retours sur 90 mètres, bah, sur FIFA c'est l'inverse. C'est-à-dire quand tu défends, tu te fatigues moins que quand tu attaques. Mais le jeu t'incite pas à jouer en possession en fait, c'est te punit en fait, limite tu vois. Mais Alors... ça c'est une des plus grosses dingueries. Alors que quand le jeu de contre-attaque, vu les appels que tu dois faire, les courses que tu dois faire, c'est censé et être oui le, le, le, le style de jeu le plus fatigant, le plus éprouvant pour les joueurs et c'est pas, -ce que... pas du tout le cas aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. Est-ce mmh. qu'on ouais. peut, euh... j'ai l'impression que parfois dans la... dans la tête des gens dans... on se dit simulation ça va forcément être chiant, arcade ça va être fun. C'est pas forcément, c'est pas vrai. Parce que euh, Non, PS5. Et ouais, c'est vrai. Euh, réel je te vois. Euh... Simu, en vrai, le, le problème de simu, mmh. c'est que dès que tu vas sur du online, la simulation, ça peut être. Euh, bah, c'est pour ça que je pense que d'ailleurs FIFA a mangé. On va pas se mentir, PS. Mmh. Dès que tu vas sur du online, les gens ils veulent que ça aille vite, ils veulent être forts, ils veulent, euh, ils veulent tout ça. Et sur un jeu simu, ça prend trop de temps, donc c'est pas accessible à tout le monde pas possible d'être fort en a aussi peu de temps que sur un jeu arcade. C'est moins des mécaniques à apprendre, c'est plus de. Dans un jeu de foot, ça serait pas juste des mécaniques, ça serait dans la globale, la gestion de son rythme, la gestion de ses efforts, la gestion de machin. Ça prendrait plein de choses en compte que moi j'adorerais qu'il y ait dans un jeu. La gestion oui. de l'endurance, j'en parle. Comme je dis, ça fait quatre ans que je me bats. Euh, je suis maintenant game changer pour euh, sport J'espère que je vais pouvoir me battre pour une gestion de l'endurance dans FIFA parce que c'est un. On en, trucs en les parle aujourd'hui. Les, les plus frustrants. Vraiment parce que en plus dans la commission personne mais vraiment tout le monde s'en fout et c'est un des trucs les plus frustrants parce que mmh. c'est les gens vont te dire ouais le pressing c'est nul c'est ultra assisté et tout mais le, le pressing en soi il faut du pressing dans un jeu de foot sinon tu peux pas récupérer le ballon et le vrai problème c'est l'endurance derrière que tu peux puisse pas faire ce pressing là autant de temps que tu veux et c'est un truc qui me rend dingo sur les bah sur Twitter et les réseaux et tout parce que les gens confondent un peu le, tous les problèmes ouais. Mais tu vois, tu dis, tu dis que les gens cherchent de l'arcade. Mais quand on regarde le, le sondage de la Monaco en début de live, les gens ont l'air de chercher une simulation. Donc du coup, ouais. ah, je suis un alors, peu je perdu, suis perdu là. Alors, alors ouais, ouais, vas-y, je, ah, pense... je te laisse Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, euh, je vais dire un truc. Enfin, euh, je fais une comparaison, mais c'est comme si on était ah. aujourd'hui. Euh, attends, attends, attends. Là. La comparaison d'Idekoun du soir, c'est maintenant. Vas-y. Je ne vais, vais, vais même pas la faire. Si, si, frère. Comparaison alimentaire. Ah non, c'est obligé. Bon. En fait le, fait, le fait de dire arcade, c'est comme si tu disais je suis fan du PSG depuis 2011. En fait, on va dire ouais, mais t'es un, un footique, tu fais ci euh, uniquement parce que en fait, voilà, tu connais pas le foot, tu suis les meilleurs, etc. En fait, le fait de dire simulation, c'est classe. Moi, mmh. je, moi, je cherche une simulation, je connais le foot, je suis un maestro. Mmh. Et du coup, je pense que beaucoup ont cette vision ultra négative et peut-être même euh, faussée. Hein. Et je ne dis pas que j'ai la sensation. Mais tu me tends la perche parce que... Mais, juste Luthor, je pense que honnêtement, les gens se disent c'est simu, mais quand tu vas leur demander leur, euh, la réalité, moi, je me souviens d'un truc. Euh, Serial, tu disais quoi Tu disais, ouais, moi, je teste PES un peu au début à chaque fois. Moi, je me souviens que il y avait énormément de joueurs qui jouaient à PES et qui te disaient, mais justement, c'est trop lent ouais. pour me retourner. c'est des robots, ils ah, disaient, c'est des robots. Pas vite, Exactement. C'est ce pour ça que j'adore PES. Mais... Et même dans ce FIFA au début d'année, tu avais plein de mecs sur Twitter, ouais. c'est lent, ah, j'aime pas je... ça, et plein de messages. Et je pense honnêtement aujourd'hui qu'il faut essayer de. Voilà, c'est. Prenons le taureau par les cornes et parlons euh, des sujets avec précision. Franchement. Non, mais honnêtement. Non, mais... Le, le sondage, là en l'occurrence, euh, Luthor, vraiment, je pense qu'il faut définir les choses bien comme oui. Et euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui disent « vas-y, Simu » parce qu'en vrai, voilà, c'est ouais, le football C'est un déchet, gros mot. Euh... c'est ouais, mais... pour les nous. C'est justement notre fiches, troisième que... partie du débat. Je viens de mettre le titre. Les joueurs cherchent-ils de la Simu Les ah. joueurs cherchent-ils vraiment de la Simu finalement ah. Voilà. Bah, Peut-être ah que quand, quand tu leur dis quand tu en leur parles quand tu leur parles de simulation, ouais, ouais. peut-être que pour eux, c'est juste un, un, un jeu qui est bien fait, qui ressemble à un match à la télé. Peut-être que ouais. c'est ça une simulation pour eux. Euh, si, tu reposes, si tu poses la question aux joueur, euh, est-ce que ça vous intéresse un jeu où il y a une gestion de la fatigue très poussée, où mmh. euh, votre joueur se retourne pas aussi facilement que d'habitude, où vous il y a des déchets dans les plaît. passes, où il y a des déchets dans les tirs, euh, où il y a un rythme plus lent euh, Là, je suis pas sûr qu'il y ait 70% des joueurs qui, qui, qui choisissent euh, la ouais, simulation. Il découle brille ce qu'il dit, c'est vrai hein. Bah ouais, Bril, frérot, euh, je te mets mon pouce, tu vois, il dit ça réclame de la bon, simu, mais en vrai, ça aime l'arcade. Un ah. ah, ah, bah, grand oui. monde s'investit des heures pour apprendre, mais oui, cest tout tout moi, de suite. les, les gens me, veulent tout me, tout me, de me suite. disent à chaque fois, pendant des années, on me dit, ouais, Kun, il n'y a que toi que je vois dribbler, ou tu un des rares mecs que je vois dribbler sur PES, mm. et tout le monde me dit, ouais, c'est... Mais en fait, la réalité, mais les mecs, c'est que temps. les gens, ils prennent pas le temps, moi, c'est ouais, des appris. dans les jeux, et... Et en fait, j'ai essayé d'assimiler le truc au fur et à mesure des années, de comprendre le système. Sauf qu'aujourd'hui, le mec, il est là, il a envie d'avoir remuniqué au bout de deux jours, c'est il a envie que ça aille vite. Et surtout, il n'a pas envie de se prendre la tête. Et attention, ce n'est pas, pas forcément péjoratif. C'est-à-dire, c'est à l'heure tu disais que tu jouais à PES avant en mode « chill » quelques heures comme ça à droite avec tes potes. C'est vrai que quand tu rentres du boulot, tu rentres d'une journée de cours, tu as eu 4 sur 20 en maths, tu es claqué, tu es là, eh, vas-y, flemme, j'ai envie de lancer mon match, j'ai envie que ça aille vite. Il te, te voit, voit en encore au en collège, hein, tu as vu, il te voit encore au en collège. Non, mais en fait, le truc, c'est que bien je, enjoy, pense, je pense qu'il si, ne faut pas trouver le mal euh, tout le temps, c'est-à-dire que bah, tu es un casu, ok, tu veux de l'arcade, tu veux un truc simple, accessible, oui, je, chacun trouve en fait doit pouvoir trouver, en fait, ce qu'il veut avec les jeux de foot, c'est tout. Après, est-ce que, est que les, les développeurs, les, les éditeurs, ne, ne poussent pas les jeux à être arcade parce qu'ils sont plus simples à développer et aussi non. parce que c'est plus simple de vendre des cartes de foot, des modes comme ça C'est l'inverse pour moi. Les, les développeurs pourraient... Bah D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec bah. FIFA, vous faites bien de le dire. Chaque début d'année de FIFA, ils essayent d'implanter de la simulation et dès qu'il y a un truc qui ressemble à de la simulation... La communauté, elle gueule pour avoir l'inverse. Mais là, et chaque année, fou, hein. mais Et l'huteur, moi, je le subis chaque année parce que chaque début d'année, j'ai le jeu que je veux, le jeu que j'aime. FIFA 20, c'était pareil, une dinguerie le début de FIFA 20. Mmh. Un kit ouais, absolu joué, avec une gestion de la, de la largeur du terrain et tout. Une, franchement, une pépite au début du jeu. Et tout de suite, ça pleurait sur la défense, sur tout ça, sur le fait qu'ils arrivent pas à défendre, machin, etc. Toujours, il ouais. y a toujours un truc, pareil pour la défauto, c'est le même débat chaque année. Ça voilà, pleure sur la défauto. Ouais. Dès qu'ils prennent, dès, dès qu prennent 4 buts en début d'année parce qu'il y a moins de parce défautos, ils n'arrivent pas hop, à défendre. Il y a trop de buts, voilà, exactement. Et c'est toujours, toujours pareil. Et comme l'a dit Heidi Kuhn, ils ne veulent plus apprendre. Et ça, c'est un des trucs qu'on me pose souvent sur mes lives. Ils me disent Ah ouais, mais toi, tu toi, es exceptionnel, tu joues qu'avec des passes, tu fais zéro geste technique, comment tu fais Tu ne joues pas méta, tu es trop fort et tout, bah, malgré que tu ne joues pas méta. Euh, je leur dis, mais les gars, c'est parce que j'ai passé pendant 3-4 pendant euh... ans, je me suis toujours, entre guillemets, joué de cette manière, j'ai appris tous les systèmes de passe, tous les systèmes de machin, toutes les gestions d'instruction, et qu'au fur et à mesure, tactiquement, etc., j'ai fait la différence. Mais c'est pas... Euh... Bien sûr, si tu veux être plus fort que moi, tu peux peut-être le faire autant en 3 semaines ou 4 semaines, en apprenant toutes les mécaniques du jeu, qui sont ouais. beaucoup plus méta. Dans tous les jeux compétitifs, il y a des trucs plus méta que d'autres. Hum. Et genre, il faut apprendre les choses et les gens ne veulent pas une simu pour moi Parce qu'ils ne cherchent même pas à apprendre sur FIFA Qu'est-ce que font les gens Qu'ils font un seul truc simulation sur FIFA Tous les adversaires que tu affrontes, tu tords, qu'est-ce qu'ils font C'est ce que je veux dire ouais, bah ouais, bien tu les connais. bien sûr tous Les matchs Mais, sont les mêmes Déjà, tous les matchs sont les mêmes, ça joue à, à 10 derrière Et puis ça, toi tu fais tourner pendant deux heures pour essayer de trouver T'as la balle quand oui. ça arrive à tirer, elle est oui. contrée par un bloc auto Et tu te prends oui. derrière un contre... Euh un compte mortel ouais. et voilà. bah, par contre Évidemment. moi je le dis les gars hein, j'assume, ouais. encore cet après-midi j'ai fait mes qualifs uh, champ uh, uh, offline, les mecs pointants qui font tourner comme ça, enfin uh, qui jouent à fond derrière, ah dès que je mène je fais tourner par contre hein. je fais tourner salement mm, ah, je fais tourner très très salement mais pour moi c'est mérité du hein. à toi Luthor ah, <rire> pour moi c'est mérité, par contre <rire> je voulais juste revenir sur un truc je sais que monsieur Quinto mm. il, il s'y connaît aussi euh, beaucoup là dessus au niveau du développement des jeux sur PES on avait vu que plus les années avançaient, plus ils implémentaient euh, du player ID, des micro-gestes, des <rire> micro-trucs. Mais c'est ce qui a aussi fait que plus ça allait, plus il y avait de la latence dans, le, dans les gestes. Et cette année sur FIFA, on a le nouveau truc, l'hypermotion. Et c'est un des premiers FIFA où on a aussi de la latence. Et ça a été prouvé que forcément, plus tu ajoutes d'animation d'animation, bah plus tu as de la latence. Donc euh, c'est aussi un, un problème, ça, parce que... Monsieur Quinton, FIFA 19, PS19, on l'a adoré tous les deux. Mm. Malgré tout, la latence, c'était quand même un gros. Pour moi, c'était quand même un gros défaut. Alors, on s'y fait. Il découne aussi. Tu t'y es fait. Mais sans, la, on, on, on se disait mm. tous, s'il n'y a pas cette latence, le jeu, il serait quand même dix fois mieux. Ouais, la, la, la lag, tu parles. Ouais, voilà lag, la, ouais, voilà, ouais, la latence. Et on l'a <rire> sur FIFA cette année. Ouais. et, et, et tu vois sur eFootball, je, je repensais à ça, mais euh, je me suis fait la réflexion. Euh, j'ai l'impression que le player ID a complètement disparu Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a et, pas de pute lag ouais, ouais, ouais, bah voilà. Et, et au-delà de ça, au-delà du player ID qui a disparu C'est que j'ai l'impression de jouer avec les 22 mêmes joueurs J'ai l'impression que les 22 bah joueurs oui. sont exactement les mêmes Bien sûr. Et que ce qui différencie les joueurs c'est uniquement la taille Ils ont le même poids, les mêmes qualités de vitesse C'est très bizarre Ça a tous et ils sont grave musclés. Ouais, ça, ils sont tous grave musclés, même. Et, euh, et ça, c'est terrible. Parce que moi, je préférais limite qu'il y ait de l'impute lag, mais que euh, je retrouve mon player ID, que j'ai l'impression de contrôler euh, euh, Gelson, Ben Yeder, tu vois. Et je ne le retrouve pas du tout sur eFootball. Donc, il euh, y a peut-être des choses qu'il faut, il faut, faut faire des sacrifices, peut-être. Mm -hmm. Qu'il y ait un peu de lag, mais que le jeu. Ouais, euh, et un player ID, il faut un équilibre. Et c'est peut-être ça le, le fond du débat, en fait. C'est ouais, bien mettre, faut mettre le curseur au au bon endroit, et peut-être que finalement la, la solution, c'est peut-être ce qu'a proposé PES pendant plusieurs années, même un peu FIFA, bah, un mode fut, my club, arcade, et un mode euh, simulation avec d'autres bah, modes tu de sais jeu, je Ligue serais... des Masters. Je suis convaincu… C'est en fait. Là je vais Comment pas me faire de copains hein, mais je suis ouais, convaincu que… C'est en fait, une partie offline et une partie online quoi. Mais ouais. Je suis convaincu que s'ils séparaient euh, par exemple FIFA en une partie grave simulation, une partie euh, comme il est là, je suis convaincu que la majorité ils joueraient comme le jeu il est là Parce qu'en fait là le jeu il est comme les, les gens... joueurs le demandent C'est exactement Mais au moins ça contenterait une partie des joueurs ouais, mais... qui joueraient en simulation même Encore si c'est 10% ou 20% Toi Je sais tu que vois. toi t'es un romantique ouais. et que tu crois au Au, au, à, au, au père Noël au... Ouais non mais que, <rire> voilà, que tu crois Mais en fait eux c'est entre... des entreprises Le but c'est qu'ils contentent le plus de monde possible Le reste ils s'en fichent c'est tout et... Voilà. Mais alors, moi, ah oui, mais là il ne contente pas les joueurs qui, qui veulent une simulation bah pas ouais, là, là où je suis d'accord avec, euh, avec euh, Quinton C'est sûr, euh, il ne donne pas la possibilité Alors qu'il pourrait très bien te faire juste un mode euh, Comme il, euh, avec un matchmaking sur l'assistance que tu mets Déjà rien que ça, ah ça, ça pourrait déjà être déjà oh bon, Ah euh, là, là avec Quinton vous allez faire une ronde Ah tous ouais, les deux. Ah ouais. <rire> mais, mais déjà rien que ça Après même si je trouve que le mode manuel sur FIFA Je le trouve vraiment pas bon euh, personnellement, je sais pas si après je suis pas un expert des modes manuels. Et ah, non, mais pourtant, trouve... bah, pas incroyable, perso. Ah, ouais. Mais c'est qu'un temps. ok, Moi, je suis un joueur full manuel, je joue que en full manuel. D'ailleurs, ah, ça aussi, on l'a pas évoqué, mais c'est vrai que bon, hein. le fait de, de jouer en full manuel, ça apporte quand même quelque chose de plus. Mais on peut l'évoquer euh, parce que justement, la... ça hum. va bien avec les joueurs chartistes de la simulation. Les joueurs bah, qui de la simulation, je, ils sont en je, fuma. Ah, bah je, oui, je pense, je pense. Ah, je pense qu'il y a des joueurs qui, qui cherchent une simulation, mais qui restent en assistance. Et mm. je pense que beaucoup de joueurs full manuel, euh, on a cette volonté de rechercher du réalisme. Euh, mm. Donc, ouais on cherche de, de la simulation. Mais pour revenir au FUMA sur, sur FIFA, je le trouve bien meilleur que sur PES depuis plusieurs mm. années. Euh, il, est, il est vraiment extrêmement manuel, je trouve, le, le, le mode FUMA sur, mm. sur mm. FIFA. Euh, alors que sur PES, tu vois, je te donne un exemple, tu ne peux pas faire une passe très très faible en FUMA, sur PES, elle est automatiquement trop forte. C'est un, un, un simple ouais, exemple. Donc, vraiment du manuel sur FIFA. C'est compliqué. Le FUMA sur FIFA, il est compliqué. Ouais, ouais. mais... Euh, Hidekun, par exemple, un matchmaking, ouais. Romalix, ouais. dit, la, la CIMU ouais, ouais. doit la simu doit passer par le FUMA. Moi, ça, je suis 100% d'accord. Par contre, et je sais que toi, tu es comme moi, Hidekun. Bah, Peut-être que tu vas me contredire. Par contre, ouais. je suis contre le fait d'imposer ça aux joueurs. Non, oui. en fait, le, le truc, le problème aujourd'hui, c'est que tu as aussi, on, je pense qu'il faut implémenter à notre débat cette notion de vouloir gagner à tout prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah. les modes online, en vrai, les gars, le mec, il veut gagner ses matchs, il n'a pas envie d'avoir le seum, etc. Aujourd'hui, tu vois, les mecs, il y a même, tu sais, tu parlais de romantique ou des mecs qui aiment le football. Mais moi, en vrai, demain, j'ai envie de monter en élite j'ai envie de monter euh, dans les meilleurs trucs. Bah, je ne vais pas forcément jouer mon jeu tout le temps, je vais essayer, mais je sais qu'il y aura, je serai limité parce que le mec en face de moi, il sera méta et du coup, moi, je vais, euh, voilà, vais m'adapter parce que je veux gagner, tout le monde veut gagner. Et en fait, Luther, là où je veux en venir, c'est que, en fait, je pense qu'il faut laisser le choix, tu vois, dans certains modes, mais on ne peut pas, tu vois, vouloir transformer un mode, un mode fut ou un mode my club avec, tu sais, des, tu sais, avec du fuma quoi, peut-être, euh, un autre mode à part, mais le problème, les gars, c'est quoi C'est que les mecs qui jouent en full fuma sont ultra minoritaires. Et après, les mecs vont te dire « Ouais, mais tu pourras apprendre, etc. » Mais en fait, les gens, ils veulent pas. On te dit déjà que juste pour apprendre les gestes techniques... Ils veulent, ils veulent pas, pas, ils veulent que ça aille vite et là la réalité c'est que tu peux pas développer un mode de jeu uniquement comme ça, la seule chose que tu peux faire c'est d'aller dans ton lobby, d'inviter un mec etc qui joue en fuma et de lancer ta partie, après je comprends que c'est ultra restrictif et très limitant pour un mec qui a envie d'avoir une expérience de jeu plus conséquente et à, bah, à l'instar tu sais des autres modes de jeu mais il y a une vraie complexité, vous comprenez par rapport à ça ouais, Moi, je, je, je, je vais te donner un exemple. Sur FIFA 14, c'est le, ouais. le dernier bon FIFA que j'ai mmh. eu. Sur FIFA, ouais. 4... moi, moi j'aime jouer en Serial Pro. Euh, je joue en full manuel et je joue avec des petites équipes. Je suis, un peu... mmh. je suis une grosse minorité. Hein. Euh, et en fait, sur FIFA 14, tu pouvais faire des tournois avec tes joueurs bronze. Donc si j'avais envie de, faire, de jouer à FUT avec mon équipe bronze, et c'est tout pas jouer des joueurs argent, non. or, etc. Je jouais qu'avec oui. des joueurs bronze et je faisais bien que sûr. des coupes bronze et jouais, je jouais qu'au contre joueurs, des joueurs bronze. Pourquoi ouais. ça a disparu aujourd'hui Pourquoi bah, dans FIFA et dans PES il n'y aurait pas des des, des des matchmaking où tu peux où tu rencontres tel type de joueurs, des tournois pour les joueurs bronze, etc. Je vais te, je te le dire. dire. Ah, ah, te je te dire. Bah, non mais, mais vois, je sais, je, je, tente, je sais tente, votre tente, réponse, tente, réponse mais, tente, mais tente, je trouve ça, je trouve ça injuste en fait. Tu vois, ils devraient. Qu'est-ce que ça leur coûte de mettre un tournoi pour bronze pour nous Actuellement, FUT veut te frustrer. Le but ultime oui, de FUT, ouais. c'est de te frustrer. Du coup, tu prenais du plaisir. Et c'est un problème que tu ouais prenais du plaisir. Mais c'est grave, ça. T'es game-changeur, dis-leur. Je te fais la réponse de con. Mais si, de si, si te demande un retour, tu leur dis bah, « En fait, euh, juste faites en sorte qu'on prend du plaisir. » C'est tout. Énormément de gens Vous les demandent ces couples-là. <rire> Énormément de gens les demandent ces couples-là. Même s'il y en a 90% qui les demandent, mais qui vont préférer faire autre chose que les faire quand elles seront là. Parce que, comme d'habitude, hein, au final, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des packs, des gros packs. Et, et tant oui. qu'il n'y a pas de packs, ça ne les intéresse pas. Ouais. Euh, tu peux mettre un mode de Fut Champions, tu enlèves les packs, je peux durer Fut Champions, plus personne n'y joue. Hein. Donc, mm -hmm. euh, même si tu as un classement ou quoi bah que ce si, soit. Ça hein, s'appelle euh, My Club. Hein. Si tu rends le <rire> jeu euh, pas sans enjeu, sans contenu, euh, ça s'appelle My Club. Et c'est effectivement, <rire> c'était pas joué. Enfin si, j'ai euh, mais... oui, y jouer, oui. mais... Genre sur foot tu regardes rien que les streams, au final, et ça, ça c'est extérieur parce que là on ne parle pas du gameplay en lui-même, parce que là, si on parle de Simu, c'est du gameplay, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeu marche ou ne marche pas Ce n'est pas son gameplay, ce n'est pas son machin, les jeux d'aujourd'hui c'est le contenu. C'est le contenu, et exactement. oui, 200%. Quand tu as du contenu, tu... tu vends, tu vends, tu vends, tu vends, tu Tifa, il y en a, je ne je, je si on... pense pas qu'il y en ait là maintenant parce qu'on parle du gameplay, je peux te jurer qu'il y en a énormément. Et vous avez reçu des traders, donc euh, voilà, vous pouvez mmh. consister. Ils ne jouent pas au jeu. Il y en a, ils ne jouent pas ah, au oui. jeu. Zéro. Et ils, ah, ils jouent au tout jeu. Tout. Leur... Et... Ils jouent au jeu à leur façon. Ils jouent pas. Ouais, mais ils jouent pas. Ils au... jouent pas au foot, au quoi. Foot ils jouent pas à FIFA. Oui, c'est un jeu. jeu de trading. Mmh. Mmh. Ah, ah, ouais, ouais. Mmh. Et Et t'en as qui vont juste construire une équipe. Genre, ils vont paquer mmh. c'est tout. Et, et voilà. Enfin, je Ouais, ouais, jeu de bah ça ça c'est ça, ça, pas ouais. un problème, ils sont dans leur ouais, euh, parallèle, c'est pas grave, tu ah vois, de Ce que je veux dire c'est que, et là le but de, de FIFA c'est de te frustrer pour que tu ailles dans cette boutique, dans cette fameuse boutique Et FUT Champions, The Rival, tout ça, c'est fait pour Alors quand tu vas jouer tes matchs, si tu joues bronze contre bronze, tu vas te sentir bien, hein, tu vas te sentir bien ah ouais, Quand, quand tu joues avec ton équipe éclatée, or, et que tu joues contre Mbappé, tu vas vouloir quoi mm. Tu vas te dire bah putain oui. il y a Mbappé, je vais ah Mbappé ouais. moi aussi, je vais dans la boutique Et c'est ce qui se passe de X années Maintenant, tout le monde joue avec la même équipe. Le mode fut, ouais, bon, ça, bon, ça c'est. Là, là c'est des débats éternels que moi j'ai sur le même. Mais fut, est-ce qu'il a vraiment un intérêt maintenant Je ne sais pas. Si vraiment il a un intérêt, puisque tout le monde joue avec exactement le même 11. Vois. Mm -hmm, mm -hmm. Donc. Ah ouais C'est comme si tu jouais en mode saison et que tu faisais les compètes sur saison à l'époque. Ouais, mais tu mais, vois, c'était état d'esprit a peut-être des limites là, parce que mm. du coup, tu viens de le dire, FUT à, perd en intérêt, les joueurs ont, ont mm. les mêmes équipes, donc du coup, pourquoi pas relancer justement des bronze des oui, coûts d'argent pour nous inciter ah à acheter ce joueur là Je suis d'accord avec ça, en vrai. Moi, je pense que. Ok, FIFA est très bon en contenu, mais je pense que dans les contenus, et notamment dans FUT, on peut encore travailler un peu pour oui, sortir peut-être un panel ben, plus large de joueurs. C'est-à-dire ben, qu'on ben, oui. n'est pas tous à vouloir paquer. Moi, je m'en fous des pack opening je m'en fous de paquer tel ou tel ben. joueur. J'aime les joueurs techniques avec un centre d'inertie petit. Bref, j'ai envie de pouvoir aussi jouer avec cette équipe et pas forcément rencontrer ben. des, des footboots. Je suis entièrement d'accord avec ben. ça. Le truc, c'est que, est-ce que les gens vont se fouler alors que... Ça marche, c'est-à-dire que je... non, en fait, ça, ça La concurrence, on en parle le même ouais, truc. Ouais, Il faut que... une concurrence. Alors si moi, si je vais. Demain... Vas-y, excuse-moi. Ouais, non, je disais juste que si demain, tu as, je sais pas, UFL Goals, qui justement, qui vont contenter avec de... différents contenus, parce que le contenu on l'a, on va dire surtout sur FIFA, mais justement satisfaire différents types de joueurs. Euh, J'ai envie de jouer à foot, m'interdit pas à jouer à foot, mais je, mais j'aime pas quand même ce côté là de foot qui, qui m'oblige à vouloir tirer uniquement des boosts. Tu tu pas qu'un joueur aujourd'hui, tu as sa version boost une semaine après, tu dis Ah oh, frère, ça fait trois mois que je suis dessus, tu vois, là je suis dégoûté, tu vois, parce que sa version elle devient obsolète, quoi. Ouais mais là moi ce qui me dérange mmh. c'est qu'en fait vous parlez des joueurs, ah là je vais me faire l'avocat du diable mais j'assume totalement, euh, j'aime bien, mmh. euh, c'est qu'en fait vous... pour moi vous caricaturez les joueurs. C'est-à-dire que par exemple euh, Serials, là toi tu dis tout le monde joue avec la même équipe, euh, tout le monde joue de la même façon, non moi, par exemple, j'essaie de jouer un peu comme toi au vrai foot, j'essaie de poser mon jeu, je ne fais pas trop de gestes techniques, mmh. ou alors je vais tenter un truc quand j'ai, euh, je sais pas, un command ou un mec technique. Mmh. Je ne vais, vais pas tenter un geste avec Kimich, tu vois. Euh, et mon mmh. équipe, et toi, là, ça fait trois semaines que je joue avec la même équipe, euh, mmh. alors que j'ai 1 300 000 euh, en crédit. Ah. Mais euh, euh, FIFA te laisse quand même le choix. C'est ça le truc. Ils viennent pas chez toi, te mettre le couteau sous la gorge. Non. Euh, on, nous croirait... Ah, vous non mais... on croirait. vous croirait qu'on est obligé de paquer, obligé d'avoir la meilleure équipe possible, obligé de jouer comme comme des. personnes c'est ce, ce qu'ils veulent te faire Oui. Mais ne pas. À un moment, tu fais, tu, kiffes paquer. Quand j'ai vu ta gueule, quand t'as paqué, je ne sais plus quelqu'un. Arrête de faire le mec devant tout Non, non, mais attends, non, non. Attends. Non, mais je suis d'accord. Attends, attends. Non, mais je peux te répondre quand même. Si tu m'attaques. Je suis pas fini, mais. On peut quand même. Je te pensais plus intelligent que ça. Et, ah, tu sais très bien que, bien que, que ça, entre bien le youtubeur, le mec qui fait du contenu ah, voilà. et la vraie personne, c'est différent. Est-ce que tu crois que quand j'ai fait ma pause de, jeu, de stream pendant un an, je n'ai pas paqué ouais. une seule fois Sauf que moi, ça, ça me fait rire aussi. D'ailleurs, ça, ça répond aussi au chat. Mmh. C'est que je trouve que les gens, ils sont, ils sont un petit peu malhonnêtes. C'est-à-dire que. Sur YouTube, les packs opening, c'est ce qui fait ah, le plus de vues. Et après, on va ah, nous bien dire bien Oh bien mais c'est pas bien les gars. Mais les gars, ah, arrêtez un peu. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. C'est ce qui fait le ça, plus de vues. Et ça, ça, même vous, vrai. même si t'aimes Et... pas, toi-même, tu m'as dit c'est marrant à regarder. Y a, ouais, y a... Parce truc, que tu vas, fait, regarde... Alors, tu vas regarder un mec qui joue comme ça à son gameplay. Moi, moi, oh, passe de, moi, à passe à de molo. Tire à... De... À partir à... Franchement, à titre personnel, <rire> moi, je trouve le délire des Paco Penning, je fais une constatation, ça marche super bien, les gens ont raison de faire. S'il y a un public, tant mieux. Mais moi, pour moi, c'est une hérésie. C'est un délire en fait qui est très... Ah, non, mais attends, je, attends, parce que juste, je veux préciser un truc, je suis pas du tout pour les microtransactions, je l'ai déjà dit. Mais, par contre, moi, ce que j'aime, c'est que. même pas besoin de payer, bien, FIFA. exactement. pour avoir des packs. Mais moi, j'aime, bah, moi, j'aime, moi, j'aime l'entertainment, j'aime, j'aime l'animation sacrée, le suspense. L'exemple de Luthor, il est peut-être pas très très bon et très représentatif de la réalité parce que Luthor c'est un super animateur c'est très agréable de le voir packer des choses parce qu'il est drôle en fait ouais, et c'est ses réactions coup, qui, bon, sont, qui ouais. sont drôles tu vois euh, voilà c'est un peu différent FIFA, sur FIFA alors oui euh, alors oui j'ai mis de l'argent cette année mais ça fait quand même bah là, on est au mois de novembre. Je crois que depuis le mois de début octobre, j'ai pas mis d'argent. Ça n'empêche pas que j'ai fait pas mal de pack opening parce que tu l'as dit, Serials FIFA. Euh, si tu joues mmh. un minimum, et ça je le redis, mmh. hein, les mecs qui se plaignent, c'est que vous jouez pas. Si tu joues un ouais. minimum, t'as des packs. toutes pack... t'as Tout des packs tous les deux jours. Tu peux faire un pack opening. T'as des SBC, des machins. D'ailleurs, c'est un côté addictif. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Moi, Mais ça, j'ai il... une horaire pour, pour que tu viennes voilà. à 19h. Il c'est très, très addictif. Mais moi, ça, j'aime bien. Court. Je trouve que ça fait partie. Alors, ça n'a rien à voir avec notre débat du jour. Mais je trouve non, que ça fait partie. C'est par... un écosystème incroyable. Voilà, ça fait partie du Et truc plus... qui fait que ouais. FUT marche aussi bien. Mmh. Après, bien ouais, sûr, comme parce je... que ceux qui détestent ça, je... que vous le détestiez, parce que euh, on... ça pousse à mettre de l'argent 100% d'accord avec vous. Mais mmh. on ne peut pas détester le... Principe même. Ça veut dire que ouais. là, t'interdis tout ce qui est un non. peu dû au hasard et oh. du. Mais, Moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est un impact négatif dans le gameplay, en fait. Les Exactement. cartes SPC, on en a parlé au début du live. Ça, ça d'accord. 80... J'ai vu quoi J'ai vu pas VAR 99 de vitesse C'est sérieux C'est une blague ah. ah non, il n'est pas est sorti. C'était une carte euh... spéciale. Ah oui, oui il devait avoir. Ouais, c'était les cartes Adidas. Ah ouais, non, sont pas Adidas ou Kipsta ou Patrick, je m'en fous. 99 de vitesse. Ah, ah, 99. <rire> non, mais bref. En fait, voilà. ah, c'est pas, pas réaliste. Plus aucune mais C'est pas réaliste, mais, mais du coup, ça a un impact négatif dans le gameplay. en fait. Et, et, et sur PES, c'est le même problème l'année dernière. On avait et et bien bah là, toi. 100, 120 de vitesse. Messi en flèche rouge, il a 120 de vitesse. Pour moi, pour avoir un meilleur gameplay d'ailleurs sur FUT mais là, c'est vraiment spécifique FIFA. Puisqu'on est dans les solutions de simulation et entre-deux. C'est une baisse euh, globale des stats là, des joueurs. parce oui, que un, un Mbappé qui part avec 91 de finition dès le début du jeu, c'est beaucoup trop pour moi. Les gars, et même sur un Lewandowski. Et ça, il faut descendre. Est-ce que, est que finalement, FIFA, il ne nous laisse pas le choix C'est-à-dire que si vous ne voulez pas jouer à tout ça, jouez en saison. Jouez jouer pas au Mais, mode je, de Moi, fut. ça, Luthor, c'est merci. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est-à-dire, honnêtement. Alors, peut-être ouais. M. Catton, on en débattait. Je disais que oui, euh, quand on dit mais t'arrives dans le My Club ou t'arrives sur foot, t'as des mecs qui jouent pas au foot, ça va trop vite, ils ont des joueurs, laisse tomber, ils ont mis de l'argent ou pas, mais ils ont une équipe qui est trop forte et t'as du mal à rivaliser. Mais en fait, si t'es pas satisfait de ce truc-là, bah, en fait, t'as d'autres alternatives. C'est-à-dire que si tu veux jouer en FUMA, si tu veux jouer de chill, tu joues avec tes amis, tu joues avec d'autres gars, tu sais que le online malheureusement, tu vas tomber sur ça, tu vas tomber parfois contre des mecs qui jouent football comme Serious, etc. Mais moi, je pars du principe qu'il faut accepter, quand tu es dans le online, que des personnes, euh, et c'est légitime, hein, ils ont le droit de jouer comme ils le veulent, qui veulent jouer pour la gagne, le mec veut monter, peu importe, il garde la balle, oui, c'est chiant, oui, c'est relou, mais tu sais à quoi t'attendre. Ouais, ça t'énerve, ça te met dans tes états, mais ne le fais pas, tu vois. Et je suis d'accord, l'éditeur peut faire d'autres contenus parce que tu as envie de faire fuite etc mais faut savoir que depuis la nuit des temps moi je joue à PES en online depuis PES 10 j'ai toujours eu des cancers dans mes trucs des mecs qui t'insultent des <rire> mecs qui gardent la base euh, moi je m'en amuse à chaque fois parce que je trouve ça assez marrant tu sais de se faire insulter parce que t'as mis une, une virgule petit pont une bêtise comme ça tu vois mais la réalité aujourd'hui c'est que Luthor a raison, tu peux trouver ton compte sur, certains... enfin, sur certaines façons de jouer dans les jeux de foot. Hein. Ah, je, vais, je, vais, je vais répondre à ça, le gars sur FIFA qui veut jouer en, en saison, euh, bah, au niveau du contenu, euh, il va vite faire le tour. Quand ouais, même. Tu vois, en, tu tournant vois, en rond, le, finalement. Le, le, le contenu, il est dans le foot. Tu vois, en voilà, saison, bah, il, va, il va enchaîner des matchs. Il... C'est là, voilà. c'est ce que je voulais vous dire. C'est que le jeu n'est pas basé sur son gameplay. Hein. Le, le, le, le jeu qui se vendra le plus, ça sera un jeu qui aura le meilleur contenu. On et va devoir. Et le contenu, ils le mettent sur foot pour qu'on aille tous mmh. sur foot pour qu'on voilà. ait mais, de... ça, mais ça, en vrai, c'est pas FIFA ou quoi, c'est tous les jeux. C'est pour ça que je dis, mmh. euh, moi je parle, les futurs jeux de foot, vont, ils auront intérêt à suivre en termes de contenu parce que s'ils font un jeu uniquement e-sport où tu fais des 1v1 et que tu as un classement ça suffira pas que ça va flopper, ça va flopper. on va devoir clôturer va le flopper. débat les amis euh, je voulais juste je voudrais juste euh, v v Soccer, il a dit un truc très intéressant sur un jeu de foot dont on ne parle jamais et pourtant euh, très connu Rocket League Rocket League ah. a, ça peut pas être plus arcade parce que c'est des bagnoles pourtant le <rire> jeu bah non mais pourtant le jeu il est exceptionnel il est énorme mais là on parle pas d'un truc qui est réel de base, donc c'est logique que ce soit arcade. Tu peux pas, ouais. tu peux pas faire de la simu d'un truc ouais, mais qui n'existe Ce que je voulais essayer de vous <rire> dire, c'est... Du coup, on peut quand même conclure ce débat pour dire qu'un jeu arcade n'est pas forcément un mauvais jeu de foot. Non, non mais pas du tout. Est-ce est que non, est que un est un jeu de, jeu de foot voilà. ouais, euh, Pour Et... moi, il y a deux buts, il y a un ballon. Euh, ouais, ça moi ça... je suis... ah. Ouais, tu vois. Ah, après là, non. Si je si dis Rocket League, c'est un jeu de foot. Non, non, non. non, non, euh, non. Ils pas. Ah, pour vous, c'est pas un jeu de foot. Ah, ça sera intéressant. On va ah, faire non. un débat. Et Écoute, on va faire non. un débat. On va inviter euh, mais des mais mecs. Non, c'est pas un jeu de foot. <rire> non, mais attends. Dans le bah, chat, pour bah, vous, c'est un jeu de foot. ta 206 il va faire du foot. Pour vous, ça existe. Pour vous, c'est un jeu de foot. S'il faut, ça sera le foot. Dans 100 ans, ça sera comme ça. Grave. Non, moi pour moi c'est pas un jeu de foot, mais j'aimerais juste ouais. revenir sur une notion. On n'a a pas trop évoqué euh, Il y a rapidement. tiramisu Tiramisuwe qui nous dit le script dans Rocket. Il y a du script dans Rocket. En fait, finalement, moi titre personnel dans un jeu de football, je j'aime euh, ce que je recherche à titre personnel. J'aime euh, J'aime bien avoir des sensations de jeu, des bonnes sensations de jeu, et j'aime bien aussi me dire que plus tu vas jouer, plus tu vas être fort dans la compréhension et dans l'apprentissage du jeu, tu vois. Et en vrai. Euh, si tu enlèves la notion de script et que tu fais un jeu logique, je pense que les joueurs, c'est ce qu'ils recherchent avant tout. Au-delà du délire de simulation d'arcade, ils veulent en fait que de bout, que du bout, que de bout en bout, pardon, on ait de la logique et du bon sens. Et c'est ce que je retrouvais à l'ancienne sur les PES, c'est-à-dire que de A à Z, quasiment, t'avais tout le temps des dingueries ou quoi, mais t'avais de la logique. Et ouais. moi, en fait... Sur PES20, tu parlais de PES20 tout à l'heure, ce qui me dérangeait, les mecs te disent « Ouais, Ima, de, c'est bien quand il y a de l'aléatoire. » Non, ça dépend. Si, il si y a de l'aléatoire, comme on disait tout à l'heure avec Serial, c'est par rapport à la fatigue. Mon joueur, c'est la 75e, je lui fais un bête de truc, qui se fait rattraper. Oui, je le change. Parce que c'est toi coup, qui joues. la dimension tactique. Voilà. En fait, ce truc-là, si tu me… C'est de l'aléatoire où tu dois, dois pouvoir avoir un impact En fait, voilà, un impact et Tu dois pouvoir, pouvoir être maître. Bon, voilà ce skill gap qui est important au-delà du script de parce que j'ai Mbappé qui a 99 partout, euh, ça va tout changer. Non, il faut juste du bon sens euh, de A à Z. Et euh, que ce soir, Kadou Simu, avant de conclure, je, voilà. je mettrais mettrai une petite dose d'aléatoire, de, de, notamment sur les blessures. Ah parce ça, les oui. blessures font partie du football. Et euh, moi, je vois bien, tu vois, une finale e-sport hyper importante. Mbappé, il part au but il y a la cage. claquage ah, moi je serais mort de rire d'un point de vue e-sport mais... ouais, e c'est pas possible parce que dans l'e-sport c'est toi qui dois maîtriser dans la vraie vie si tu te blesses c'est parce que toi tu as peut-être fait un mauvais truc ou quoi dans... avec non, ta manette t'as rien fait de mal mais t'as ah, rien oui, fait de mal avec oui, ta oui, manette pour être blessé mmh. et du coup c'est ça le problème dans l'e-sport c'est que tu peux pas mettre ces bah. notions là et, et c'est pour ça que les gens veulent pas de neige de pluie et pourtant moi je rêve parce que jouer fut là je suis à 1000 matchs presque cette année je suis un drogué un drogué et mais le fait de ne pas avoir de neige, de, de pluie ou quoi, ça me, ça me manque quand même. J'en ouais, j'aimerais ouais. bien. Non, mais dans l'e-sport, bon, tu, peu... tu mets blessure, oui, et tu vois c'est bon. C'est ça, exactement. Et si tu n'es pas en e-sport, tu mets blessure, oui, et tu peux te claquer bah, à tout plus, moment. Le petit mot e-sport, honnêtement, ah, le truc, c'est que c'est vrai que c'est. On est dans les arrêts de jeu, là, faites attention. vite fait. En fait, le truc, c'est que c'est difficile. Tu dis, tu t'entraînes toute l'année. C'est ton métier. Tu es joueur pro, tu es manager, tout ce que tu veux. On arrive, on dit que c'est une condition, c'est la neige qui va faire découler des événements ultra aléatoires et qui auront des impacts sur bah, ta saison, sur ton tournoi. Et c'est difficile, tu vois. Tu vois, il y a aussi, je peux comprendre. Moi, titre personnel, ouais, je, je me dis, mais j'aimerais avoir en fait un côté maîtrise totale et du côté aléatoire que tu, sur lequel tu peux avoir un impact. La maîtrise de la fatigue, t'as ton joueur qui est flèche vers le bas, ce genre de truc, oui. Mais les trucs un peu… Euh, je suis désolé, comme je dis à chaque fois, Messi, 15e minute, un des meilleurs passeurs de tous les temps. Pied gauche, je la passe à mon joueur qui est à 2 mètres, je rate ma passe. Ah, non, désolé, ça, c'est pas normal. Bonne jauge, bonne orientation, je suis incliné. Je suis désolé, la passe doit arriver. Et PES 20, bah, c'était pas ça qui à bien… Euh, je bon, quoi. coupe tout le monde parce qu'il y a des questions dans le chat, ça tombe bien. Yes. C'est le moment. Allez. Je réactive votre micro, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Euh, et ben, vous allez avoir le droit à choisir chacun un truc euh, qui va être dit dans le chat pour réagir, vu qu'on n'a plus trop le temps. Vous avez mangé, on est dans les arrêts de jeu, les amis. Donc, euh... Deux, moi je vais commencer. Benji, tu vois, première oui. question. Fut sans, sans joueur boost, serait-il pas mieux Bah si, mais ça s'appelle saison, en fait. Ouais, c'est ce que dire. Ça s'appelle saison. Que ça. Parce que si bah, tu bah, bah, les ouais, règles, bah, pas, les tu pas, pas, pas le contenu de, de, de ouais, foot dans mais saison, c'est ça le truc. Tu peux pas me faire ta Mais tu ne joues pas à, joues, à genre, si moi, je veux, je, Si je veux avoir joué au Félix aligné avec, je sais pas, moi, Berati, ah, oui. tu ah, vois... Mais... Ouais, mais ça veut dire que vous Et croyez là, que ça boost. va vous Et vous croyez que avoir tout le temps les mêmes joueurs, ça va être PES. Au bout d'un mois, on va dire, j'ai fini le jeu, tout le monde aura... Alors, il faut un côté évolutif comme PES. Un côté ouais. évolutif comme PES. Ouais, que... ça c'est bien ça. Moins, ouais, c'était bien, mais nous, nous qui connaissons bien le jeu, on sait que ça avait quand même beaucoup de limites. Ça n'empêchait pas que ouais. tu avais quand même... Puis beaucoup... le jeu trop rapidement. Puis avais... Ouais, puis avais... ça n'empêchait pas quand même que tu avais beaucoup de cartes du même joueur qui sortaient. Euh... Ouais. Après, ce qui est vrai, c'est ce que si tu paquais un bon joueur au début du jeu, tu pouvais l'utiliser jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas forcément ce qui est pas le cas sur FIFA. Mais tu vois, dans PES, ils auraient dû mettre l'évolution des... des cartes, mais une évolution qui est pas linéaire. En fait, qui dépend des prestations du joueur sur le ça, terrain. Ça d'accord. Ouais. Ils ont mis son fut. Mais ça ne marche pas très très bien. Ouais, d'accord. Ouais. <rire> ça ne marche pas très très bien. Allez-y, les gars. Imad, si vous... Euh, moi, petite question. J'ai vu des trucs assez intéressants, pas que des questions des interventions. Monsieur Quinton ou Serials, allez-y. Seriez-vous pour, seriez pour seriez des événements fumaurs bon, ouais, bah, dans les modes phares ta... <rire> <rire> bah, Je laisse répondre, tu sais. Évidemment. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Euh, mais j'aimerais énormément qu'il y ait des, des compétitions, des joueurs e-sport en full manuel. Je pense que visuellement, ça serait magnifique de voir la maîtrise des joueurs e-sport maîtriser le manuel, et ça donnerait quelque chose de plus beau que des joueurs qui jouent en assistance. Eh ben, moi, ouais. je suis contre, parce que j'aime pas qu'on impose des choses aux gens. C'est-à-dire que le jeu, il est construit. D'une façon, vous choisissez d'y jouer. Ah. Ou non, non, mais une scène parallèle. Hein. Ah oui, je, non, parce que là, de il, disait, là il, disait de mettre des, il disait de mettre des événements FUMA dans FUT. Tu vois, en gros, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de jouer en FUMA si tu veux participer. Non, mais je pense que Oui, mais avec d'autres événements. D autres, d autres, d autres, par contre, vois, euh, événements. je milite comme vous pour qu'il y ait des, des, des réglages. Matchmaking pour voilà, vous. Voilà, des matchmaking. Ouais, ça, bien sûr, ça faudrait. Ah, ben ça, c'est une hérésie. Mais de forcer, tu vois, de forcer les gens. Parce qu'il y en a, hein. Tu, tu sais très bien, il y a des extrémistes partout, il y en a, ils voudraient qu'on fasse vraiment le jeu que ce soit 100% FUMA, qu'on force les joueurs à faire FUMA Après, ouais. ils l'ont déjà fait, en, en vrai, ils l'ont commencé parce que cette année, ils ont quand même désactivé énormément d'assistances par défaut Donc dites-vous qu'il y a énormément d'assistances qui sont désactivées ah, dès que hey. tu joues à FUT C'est encore, euh... on est ultra assisté. Mais hey, ils hey, le non, les ont désactivé. Hey, euh, là, c'est pire que tout. Tu fais une passe à droite. Si le mec il est hors jeu, le jeu il change, il te la fait à gauche. Hein. Ça, c'est la vérité. Oui. Hein. Tu regardes les ralentis, tu, oui. vois, tu vois ta flèche aller à droite, tu vois que le ballon il part à gauche. Et... Mais dis-toi qu'ils ont désactivé des trucs. Si C'est-à-dire que les qu autres années, c'était. Hein. Rien que le mode le L2 que tu appuies là pour la défense, avant ça récupère. Genre là, c'est juste pour te placer. Avant, ouais. ça mettait le pied tout seul et tout. Ça récupérait tout. Ça faisait tout. Ça faisait. Je pouvais sur une touche en défense, une seule touche. Et... Vrai. Moi, tu es trop personnel, ça ne me dérangerait pas. Mais moi, en fait, limite, tu vois, je te le dis, en Roma League, je, moi, je militerais même pour des compétitions à thème, parce que j'aime beaucoup ça, cette adaptabilité à chaque fois, on se disait justement, avoir différents types de gameplay. Demain, tu lances des tournois, des événements, des ligues, pas forcément dans le circuit officiel, hein, des FGS euh, ou euh, des Football Pro euh, pour PES FIFA, mais... Je ne sais pas, demain, tu une ligue tout au long de l'année avec des tournois à thème. D'ailleurs, ce qu'on voulait faire en plus à l'ancienne, avec mon ancienne structure, la Néo, genre faire des tournois, je sais pas, spécial championnat italien, spécial FUMA, spécial équipe 3 étoiles. Je C'est match monsieur monsieur Quinton. Oh va Oh non ça. Arrête, rire, on on peut rire, là, là. rire non, dans ce monde difficile, quand même Tu commences à m'énerver sur la fin, du temps. Pas bon. <rire> non, mais honnêtement, ouais, c'est en tout cas, moi je suis pour, tu vois, à partir du moment où tu n'imposes pas les choses et que tu proposes finalement de quoi contenter tout ton panel, tous tes joueurs, mais c'est génial, allons-y, tu vois. Mais c'est ça qui manque dans les jeux actuels, en fait. C'est que j'ai l'impression qu'on a. On a peu de possibilités de prendre du plaisir Ou de profiter du contenu proposé en fait Il n'y a plus, il y a pas ce genre de choses il pourrait le faire Est-ce que le plaisir, il dépend pas aussi du fait Qu'on subit le jeu au lieu de choisir nous-mêmes Comment on veut y jouer Et avec quel genre de carte Personne t'empêche Personne t'empêche à jouer avec des foules régulaires à jouer du vrai football sans pour autant jouer comme moi moi Moi, fut, j'ai arrêté parce que ça va trop vite S'il y avait... Du contenu bronze, joueur bronze, joueur argent, je continuerai à jouer à FUT. Mais là, là, je. Ouais. Alors, le mode argent il y est par contre, si jamais, si jamais tu vas les tester, ah, il y a un ouais, mode hein. argent. Ah ouais, il faudra que je, ah ouais. je m'y penche. Mais oui, en, vrais, en vrai, en ils... vrai, moi je préférerais. Ouais, mais, mais, en ah, tout ça, cas vraiment, parce, parce que, je qui, que je trouve que, que le, le, game, le gameplay avec les joueurs bronze qu'avec les joueurs boost. Tu vois. Ah Benji, euh, ben quand tu n'es pas un joueur qui joue tous les jours, tu t'as aucune chance de rivaliser. Mais pour moi, c'est normal. Ça voudrait dire qu'imagine, tu joues euh, une fois par ah. semaine, tu arrives ouais, à me taper alors que je joue Exactement. deux heures par Exactement. jour. Ça bah, n'a ah ouais, pas du tout. <rire> le, les gars, le prisme de la victoire ou de la défaite, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, les gars, pour moi, c'est fondamental. C'est l'ego. Mais c'est ça l'ego. En fait, c'est rien. tu sais, moi, j'étais un jour compétitif sur PES, ça fait longtemps que je scène la paix depuis que je suis petit, mais en fait, depuis quelques années, en fait, ce que je fais, c'est que je crée des faux comptes, et en fait, je ne regarde même pas le score. Là, j'apprends à ce qu'il est, j'ai un pourcentage de victoire qui est claquée. J'ai un autre compte où je vous serve pour mes stats, pour mon ego, mais voilà. <rire> voilà, tiens, <tu> il <rire> eh, eh, <rire> l'a quand, quand même l'ego. Il, parce qu il, il y a quand même il... de compétition. Mais, mais honnêtement, je, je, des fois, je me prends des, des mecs, même plus fort, je suis plus fort que... Peu importe, tu vois, je perds, je m'en bats les reins. Pourquoi Parce que voilà, j'ai placé ce but, j'ai placé oui. ce geste, je peux partager. En fait, tout dépend de comment tu perçois la chose. Mais si... T'as ce délire de victoire, de défaite, t'es cuit, t'es... Non, mais je vais revenir sur un truc, un truc qui, par exemple, qui va résumer encore une fois la, la même chose, qu'on disait que les gens, au final, ils ont le jeu qu'ils demandent et que quand, ils, ils, en gros, ils demandent un jeu réaliste, mais si on leur donne un jeu réaliste, ils ne vont pas le vouloir. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, parce que la commune FIFA est la pro pour ça. Je ne sais pas si sur PS il se passe la même chose, mais ils demandent des choses et quand on leur donne, ils vont dire que c'est de la merde. Et genre, par exemple, <rire> le, le nouveau, le nouveau FoodChump qui est sorti cette année, répond à une demande de la communauté qui dit depuis des années, euh, depuis X années, c'est trop tryhard, c'est ouais. trop dur, il y a trop de matchs, c'est trop dur, les mecs sont trop forts, le matchmaking, il y machin. Là, tu donnes un jeu. Tu as une défaite, tu es récompensé. Tu as une victoire, tu es récompensé. Tu peux racheter tes matchs, tu es récompensé. Tu as des packs, même si tu fais, tu fais rien. Et les mecs trouvent que le mode est éclaté. Hum, Parce qu'on leur a donné ce qu'ils demandent depuis des années. Mais oui, en fait, c'est ça. Le truc. Parce que, en fait, ils veulent tryhard. Ils veulent mériter leur victoire. Ils veulent se sentir ouais. forts. Oui, mais tu vois, oui. c'est... Ça, c'est l'épuisme. Plus... Je suis d'accord en les a peut-être mal habitués aussi, tu vois. Il va que... y avoir le coup de sifflet final, les amis, je vous préviens. Eh non, on attend l'histoire toute la soirée, frérot. <rire> <rire> non, mais euh, le, le truc, ouais, c'est que... Mm, mm, mm. En vrai, l'éditeur, je ne veux pas forcément être toujours de son côté ou quoi, mais en même temps... Serials, euh, il a raison. C'est-à-dire qu'au début d'année, FIFA, on dit... moi j'ai vu des trucs, c'était les gardiens sont trop forts. Mais mec, moi, euh... un jeu de foot où les gardiens sont forts, mais tu m'as compris, Mais je vais acheter ton jeu pour le découvrir. Hein. Là, je voyais, les gardiens sont trop forts. Mais justement, s'ils sont trop forts, Et tu, et tu fait, verras ça dans court. trois semaines, ils diront qu'ils sont éclatés. Hein. Mais ouais, mais, non, en, mais en fait, ça t'ouvre il... il... le, tu vois, un champ de possibilités énorme et tes variables, tu vois, elles se multiplient. C'est-à-dire que si c'est difficile, bah, il faut aller chercher le truc, il faut trouver des astuces et tout. Mon ami, c'est difficile de savoir ce que veulent les joueurs. Hein. Franchement, c'est pas évident. Eh bah, ben, euh, très très très très bon débat qui est passé très très, très trop vite. Vous, oh oui, allez a ouais. vous allez avoir euh, <rire> chacun un, un, petit, euh, un petit temps de parole. On était avec euh, trois bavards ce soir, mais c'est très cool. Euh, mm -hmm. Voilà, euh, votre petite conclusion personnelle. Tiens, euh, Monsieur Quinton, commence. Tu as l'habitude. Bah, J'ai l'impression cool. qu'on qu n'a pas avancé, en fait. <rire> <rire> <rire> Ça a servi à rien, ce débat. Non, non, non Bah en fait, c'est ouais, euh... notre show ou quoi ouais, ouais, Non, merci. je rigole. mais je Heureusement, tu l'as pas mis à la fin. Heureusement, tu oh, l'as mis en premier. Je vois où il je vois, où veut en venir. En fait, euh, ça dépend de la perception. Enfin, je te laisse. Ouais, euh... voilà, c'est ça. Bah oui, oui, ça dépend de, de, des attentes de chacun. C'est c'est pas évident. Moi, ce que je, ce que j'aimerais et je le dis plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que un jeu de foot. Surtout pour le foot, le, le, le sport le plus populaire du monde, un jeu de foot, il doit être pour tout le monde. Un jeune de 15 ans, un vieux de 60 ans, quelqu'un qui veut une simulation, qui veut ressentir des sensations du vrai foot, quelqu'un qui veut de l'arcade, qui veut jouer vite fait comme ça et qui veut juste du fun. Je pense que en 2021 et avec tout l'argent que, que se prennent les, les, les éditeurs, je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux pour proposer plus de choses et contenter tout le monde en fait. Tu vois, voilà. Et c'est pas le cas aujourd'hui. J'ai rien d'autre à rajouter. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est rien. Pour moi, j'aimerais qu'on retourne sur un, un jeu un peu plus fun. Mais entre guillemets, pour moi, c'est la communauté qui résume les jeux actuels. Et entre guillemets, les jeux correspondent à ce que veulent les gens sur, sur les jeux vidéo. Ça, soit... ça, ça marche pour tous les jeux. Et que du coup, ben, malheureusement, ça va continuer dans ce sens-là. Et que je pense qu'il y a très peu d'espoir de revoir de la simu. Notamment, par exemple, moi, j'aimerais des matchs sous la neige, des matchs sous la pluie, des blessures, des trucs. Des trucs qui sont en rapport avec le vrai foot. Et ça, ça me manque. Et malheureusement, j'ai très peu d'espoir, je pense, de revoir ça un jour. Oui. En tout il cas, bat... dans le mode fil. <rire> il va <bat> être terrible. Oui, il terrible. Mais il a raison. Il casse Après, euh... pas trop long Non, moi, moi, mon mot de la fin, ce serait que... Pour moi, la simulation parfaite n'existe pas. Je vais, voilà, l'arcade, ces, ces notions-là, en fait, on les a bien développées. J'ai kiffé ce débat, et merci encore, hein, Sariad et M. Carton, ouais. d'avoir été présents avec nous. J'ai sûr kiffé. Euh, le truc, en fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est plus, on est dans, dans l'ère du blabla, dans l'ère des réseaux sociaux, dans l'ère de commenter absolument notre expérience au lieu de la vivre. Dans les jeux de foot, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans ce débat est... Ce débat-là voilà, est incorporé dans ça, c'est que on est là, on a des perceptions, on se dit que je préfère une Simi, je préfère arcade, on parle, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Et en fait, comment déjà, nous la communauté, on ne sait pas ce qu'on veut, on est différent, on a des perceptions différentes, alors l'éditeur, il va se placer où Il va se placer bah, dans le plus grand nombre, tu vois, comme dit Dumbledore, tu vois, en mode pour sacrifier Harry pour le plus grand nombre. Bah, en fait, on est dans la même perception et c'est difficile pour lui, je ne trouve pas... Voilà, il a aussi ses torts. Hein. Mais en règle générale, c'est difficile de contenter tout le monde. Déjà, nous, je pense qu'il faut arrêter d'être aussi omnibulé, tu sais, par les jeux, et tu sais, à chaque fois être dans cette négativité, et plutôt prendre les jeux comme ils sont. Si tu aimes, comme je dis à chaque fois, tu aimes le jeu, tu y joues. OK, puis si, mu, puis arcade, mais ça, encore là, ce n'est pas plus important. Mais arrêtons de, voilà, de commenter notre expérience. Vivons là au maximum et il y a du bon dans FIFA, il y a du bon dans PES, etc. Et par, juste par rapport à cette, cette notion de simu et arcade, encore une fois, moi, si vraiment je veux faire tous les trucs du vrai football et uniquement ça dans un jeu vidéo, mais bon en fait, je le, je le fais pas. Je vais jouer au football, les amis, c'est simplement ça. Et du coup, le côté arcade, moi, j'ai jamais, jamais été réticent à ça. Bien, voilà, bien. Si C'était un peu long, désolé. Mais non, c est, c est, quand c'est bon, c'est jamais trop long. Il y a du bon dans eFootball aussi, euh, il découle. Non, on parle des, euh... des jeux vidéo, on parle de, de jeux vidéo, là. Ah, <rire> on parle pas de plateforme. Euh, ouais, comme, euh, comme il disait Mourinho, euh, c'est quoi Après, I prefer, I prefer not to speak, tu vois. J'ai pas envie de <rire> je non, rien dire. Débat très, très intéressant. Moi, ma petite conclusion personnelle, c'est que, effectivement, moi, je préfère les jeux qui tendent plus vers du réalisme. Par exemple, je préfère un gameplay PES 19, à un gameplay de FIFA 22. Malgré tout, j'arrive quand même à prendre du plaisir sur FIFA 22. Pourquoi Parce que pour moi... Réalisme et euh, enfin simulation et arcade font pas forcément simulation un bon jeu et arcade un mauvais jeu. On l'a vu plein de fois. Et puis, euh, bien sûr, ça dépend aussi de comment vous-même vous jouez au jeu. C'est sûr que si vous vivez le truc à fond, euh, dès qu'il y a des dingueries, vous prenez ça comme une injustice, vous sautez au plafond. Mais vous pouvez, euh, voilà, chacun est libre de jouer comme il veut. Et comme, tu comme vous l'avez tous très bien dit, contenter tout le monde, c'est pas possible. Après, si le jeu vous convient pas, vous avez aussi le droit de pas y jouer, les gars. Voilà. On un tout petit truc. Bien sûr. Un dernier truc. T'es l'invité. Genre, genre, par exemple, c'est encore l'exemple par rapport à ce que je disais sur la communauté, mais si tout le monde voulait un jeu Simu, il serait un minimum de jouer Simu, tu vois. Au final, quand tu regardes 90% de tes matchs, bah, ils veulent juste, comme l'a dit euh, Edekun, la win, mm. gagner. Et donc voilà, si les gens, l'éditeur le, répond à, à ça. Mm. Quoi, donc, on est sur quelque chose qui correspond à ce que veulent les gens. Merci beaucoup Serials ouais. et Monsieur Carton, Monsieur Carton, on te retrouve pratiquement tous les jours sur ta chaîne YouTube. Tu fais également des lives sur Twitch. Euh, voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne qui est toujours très qualitative pour tout ce qui est actu de jeu de foot. Et Serials, toi, ta structure, tu fais des lives dessus. Tu as ta chaîne Twitch également. Je vous invite à aller voir euh, ta chaîne Twitch. Ouais. C'est Serials de Pro de toute façon. Hein. On ouais, retrouvera... c'est ça, c'est comme c'est comme écrit. On retrouvera le lien dans la description de la rediff sur YouTube. En tous les cas, moi, c'était un vrai plaisir, comme tous les mardis, d'être avec mon ami Idekun et de recevoir deux très bons invités, comme toujours. Je ouais. vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à mardi prochain. Euh, et puis, euh, bonne soirée, les amis. Ciao. Ciao, les gars, c'est sympa.